Bonjour à tous, c'est mieux, je vois qu'on va être en petit comité, euh, donc la première euh, truc pour moi qui sera intéressante c'est s'il vous plaît, posez des questions, interrompez, dites-moi tiens, t'as pas l'air de vouloir aborder ce sujet là, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça rendra les choses euh, plus interactives et potentiellement plus intéressantes pour vous. Donc l'idée c'est que si vous donnez un peu d'amour à votre build, il vous le rendra, et donc la présentation ici va parler de Gradle, et... Euh, Essayez de vous montrer que, comme tout code, ben, votre code de build, il mérite un peu d'attention, et que si on le traite bien, euh, ben, il vous rend service en vous permettant d'avoir des builds plus rapides, des builds plus performants, des builds plus clairs aussi, euh, plus faciles à comprendre. Donc, une petite idée des différents points euh, que je voudrais aborder aujourd'hui. Donc, Un petit rappel rapide de ce qu'est Gradle. Ensuite, voir quelques-unes euh, des récentes fonctionnalités JVM qui ont été ajoutées euh, dans les dernières versions euh, on va dire au cours de presque deux années écoulées, puisque puisqu'il ben, euh, y a eu un petit hiatus dans les présentations avec le Covid. Alors, euh, il reste des trainings en ligne et ce genre de choses, mais se voir en présentiel est parfois plus simple. Ensuite, parler un peu de logique et structure de build euh, pour essayer de euh, vous euh, montrer comment, euh, à nouveau, en considérant son code de build comme du code sur lequel on va appliquer les bonnes pratiques de logiciel, euh, on peut avoir des bénéfices euh, importants en termes de structure, de compréhension, et aussi de performance, performance qu'on abordera de façon euh, séparée. Et puis un tout petit point euh, un peu sur la roadmap, comme ça vous pouvez avoir une idée euh, de où est-ce que va Gradle, euh, et euh, quelles sont les, les fonctionnalités à venir. Rapide intro, donc Louis Jacomet, moi je suis chez Gradle depuis 2018, euh, j'ai fait de la gestion de dépendance, j'ai fait euh, des extensions justement pour les projets JVM, et maintenant je gère un peu euh, l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe support, qui est en fait l'équipe euh, qui s'occupe du flux d'informations qu'on reçoit au travers des issues, des pull requests, et des interactions en fait avec la communauté, euh, et bah, qui nous apprend pas mal de choses sur justement où est-ce que ça va bien et où est-ce que ça va moins bien. Alors Gradle derrière, il y a quand même une boîte qui me permet d'être là. Euh, depuis 2008, l'idée c'est d'améliorer euh, et d'accélérer la productivité des développeurs. D'abord par le Gradle Build Tool, euh, donc, qui est un outil open source complètement gratuit. On est maintenant à peu près à 30 millions de téléchargements mensuels. Euh, alors c'est des chiffres qui sont à prendre avec une, euh, des pincettes, parce qu'évidemment tout ce qui est euh, environnement, éphémère, d'intégration continue, vont gonfler les chiffres. Par contre, toute société qui a... Un proxy en interne qui télécharge Gradle une seule fois et qui l'utilise à l'intérieur ben ça c'est des choses qu'on ne voit pas donc ça reste quand même un indicateur en termes de croissance qui est intéressant euh, même si le chiffre absolu est pas toujours le plus significatif derrière il y a un produit qui s'appelle Gradle Enterprise qui n'a rien à voir avec une extension de Gradle Build Tool c'est vraiment un produit d'analyse et d'analytique de vos builds et qui fonctionne d'ailleurs non seulement avec Gradle Build Tool mais aussi avec Maven et plus récemment avec Bezel euh, et l'idée derrière ça, c'est vraiment cette notion de Developer Productivity, Productivity Engineering, où en fait, les données d'un build, qui soit local ou dans vos environnements d'intégration continue, ce sont des données importantes pour s'assurer que vos builds sont en bonne santé, sont performants, permettent aux équipes de développement d'avancer, ce genre de choses. Et donc voilà, ça c'est la partie, on va dire, plus produit. Et donc dans ce cadre-là, on a un outil qu'on appelle les build scans, qui a une version gratuite sur scans.gradle.com, euh, qu'on peut configurer dans son build, euh, et qui vous donne en fait euh, une vue euh, web de tout ce qui s'est passé dans votre build en termes de performance, en termes d'actions effectuées, euh, d'actions euh, non effectuées justement. Euh, et alors vous avez, euh, si vous voulez, un QR code, on a un petit challenge, que, que votre build soit Maven ou Gradle, euh, où on vous demande bah, de faire un premier build scan, de faire des améliorations, de faire un second build scan, et si vous avez des améliorations de performance, vous recevez quelques goodies. Voilà, le dernier point, si ce que je dis aujourd'hui vous intéresse et que c'est un domaine qui pourrait vous passionner, ben sachez qu'on est en croissance, on recrute, donc ça peut être quelque chose de possible. Alors, avant de sauter dans qu'est-ce que Gradle, une petit, euh, petite question pour l'Assemblée. Donc Qui, aujourd'hui, parmi vous, utilise Gradle Ok, donc une moitié. Les autres sont plutôt sur Maven, du coup, je suppose Oui, ça confirme. Autre chose que Gradle et Maven Du Bazel un peu Ouais Ok. D'accord, très bien. Euh, donc, bah je vais quand même passer cette partie-là pour euh, les quelques-uns euh, qui ont plus un background de Maven, parce que je pense qu'il y a quelques différences euh, qui sont intéressantes de souligner. Maintenant, d'un point de vue initial, on va dire on est quelque chose euh, de, de, de très comparable. Euh, on est un outil d'automatisation, de construction de logiciels. Euh, si ce n'est que dans la conception de Gradle, on va avoir un modèle de configuration extensible, euh, on a un moteur, enfin on a même des moteurs de résolution de dépendance, mais à ce niveau, au niveau euh, macro, pour le moment, je parle de le moteur qui va décider, vous m'avez demandé de tourner les tests, afin de tourner les tests, il faut bien que je compile du code. Comment est-ce que Gradle décide quel code compiler pour tourner quel test euh, Et puis ensuite, ben, un moteur qui va permettre d'exécuter ces tâches, et donc par exemple, vous m'avez demandé de, de tourner les tests, je dois compiler les codes de votre euh, librairie utilitaire, ah, les sources n'ont pas changé j'ai déjà le résultat sur disque, je n'ai pas besoin de recompiler, je peux complètement euh, passer la tâche. Il y a un certain nombre d'écosystèmes, on va dire on a les écosystèmes Core, Java, Scala, Support de CheckStyle, euh, Jacoco, et un certain nombre de plugins qui, qui viennent en fait avec la distribution Gradle, mais on a évidemment toute une série de plugins communautaires euh, de taille plus ou moins grande qui permettent de faire un certain nombre de choses, donc il y a bien sûr quelques géants comme Android et Kotlin qui ont eux une suite de plugins pour développer des applications Android ou des applications Kotlin, y compris multiplateformes. Euh, mais après, ça peut aller jusqu'à euh, de l'analyse de code pour SpotBugs, des intégrations avec Flyway, euh, des plugins Spring, Micronaut, euh, ASCII Doctor, cette présentation est buildée avec Gradle. Euh, voilà. Donc il y, y a un certain nombre de choses euh, qui existent dans l'écosystème. Alors Gradle depuis toujours en termes d'utilisation. Normalement, la première chose qu'un utilisateur rencontre, c'est le wrapper. Et donc l'idée, c'est que votre projet vient avec sa version de Gradle. Alors, il vient pas avec tout le binaire de Gradle, mais il vient avec un petit jar, un fichier de config, qui dit au moment où on bootstrap Gradle, la seule chose que vous devez avoir en fait, c'est une, une GVM, en local, donc pouvoir lancer une commande Java. Quand vous, quand vous lancez euh, le script, en fait, lui s'occupe de récupérer la bonne version de Gradle, qu'il met en cache, et qui permet d'exécuter votre build. Et donc ça permet à votre build, parce que Gradle évolue quand même euh, assez souvent, ça permet à votre build de dire bah, moi c'est avec cette version-là de Gradle que je dois être buildé, parce que c'est sur cette version-là que je me base en termes de fonctionnalités euh, avancées et de ce genre de choses. Après, si vous voulez faire du bootstrap, euh, bah, il faut avoir une version de Gradle installée pour faire ce qu'on appelle un Gradle init. Ou alors, euh, il existe par exemple un initializer euh, sur Gradle-initializer-cleverapps.io qui là permet de reproduire le gras de l'init, mais par une interface web, un peu comme les initializers spring, si ce n'est que ce n'est pas nous qui la faisons, et que par exemple elle n'est plus tout à fait à jour en termes d'options. Donc il faudrait qu'on voit à la mettre un peu à jour. Derrière l'utilisation, bah, comme tout outil de build, soit vous interagissez avec lui sur la ligne de commande, soit au travers de l'IDE, puisque votre projet a été importé dans un IDE, vous éditez votre code, et quand vous demandez des actions à l'IDE, bah, l'IDE peut déléguer ces actions à l'outil de build, euh, pour avoir une garantie que ce qui se passe dans votre IDE, c'est bien ce qui se passera, euh, sur votre environnement d'intégration continue. Donc, le slide suivant, ce sera surtout si vous voulez regarder euh, les slides en ligne, parce que c'est des liens vers les différents points de documentation, y compris par exemple l'intégration dans IntelliJ IDEA et euh, Visual Studio Code. Euh, voilà, donc ça, c'est, on va dire, la première rencontre. Ensuite, on parle vraiment de configuration extensible et avec les notions de plugin, un DSL qui lui-même est dynamique. Et donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de modéliser notre build plutôt que de scripter des tâches. En fait, euh, Gradle, c'est une évolution au-dessus de Ant, si on remonte à il y a 10 ans. Euh, mais Ant, c'était, vous faisiez tout le lien entre les tâches. Vous deviez déclarer les dépendances entre les tâches, vous deviez faire tout ça, c'était très, très mécanique. Vous, êtes, vous étiez en train d'expliquer à l'outil de build quoi faire. Ici, en fait, ce que vous voulez, c'est de demander... Qu'est-ce que je veux faire Et le comment on va le faire, c'est Gradle qui s'en charge. Et donc on voit par exemple le petit extrait de code, Là, on applique un plugin Java, et en fait quand on applique ce plugin Java, on a un bloc Java qui devient disponible dans nos fichiers de configuration, et on peut lui dire une méthode par exemple, bah en fait moi je voudrais que tu me génères une archive avec toutes mes sources. Mes sources par défaut, voilà. C'est quelque chose que, dont j'ai besoin, que je dois... Bah, si vous publiez une librairie open source sur Maven Central, c'est en fait un, une des obligations que vous avez, les sources doivent être avec. Et derrière, bah, Gradle, lui, sait que si vous demandez d'assembler tout, bah, il doit builder ce source jar que vous lui avez ajouté, mais il doit aussi builder le jar normal, qui lui nécessite d'avoir obtenu les classes. Et les classes, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir d'un côté compilé le code, mais aussi potentiellement euh, euh, traiter tous les fichiers de ressources dont on peut avoir besoin euh, dans, le, dans le projet. un des facteurs euh, principaux, enfin, un des différenciateurs principaux, euh, on pourrait dire, entre Maven et Gradle, c'est vraiment cette notion de... Euh, ouais, laziness. Euh, le, terme, le terme français ne me vient pas. Mais l'idée que, tout travail qui a déjà été fait, pourquoi est-ce que je le referais Et donc, en fait, quand j'exécute une tâche dans Gradle, Gradle va vraiment essayer de ne pas refaire ce qu'il ne doit pas faire. Et donc, on a différents niveaux. On a un build incrémental, on peut dire, ben non, en fait, c'est bon, j'ai déjà les résultats, je ne dois rien faire. On a un build cache qui lui permet l'intégration continue, la nuit, à construire tout mon projet. Moi, le matin, quand j'arrive sur ma station, que je récupère la dernière version du code et que je compile les sources pour la première fois. En fait, le compilateur en local, il n'a pas besoin de tourner. Je peux télécharger le résultat de la compilation qui a été uploadé par l'intégration continue. Je télécharge sur ma machine, j'ai passé toutes les de compilation. En fonction du nombre de classes, du compilateur, etc., ça peut avoir des effets qui sont minimes à relativement majeurs, hein, des, des langages comme Kotlin et comme Scala, ayant souvent des temps de compilation qui sont beaucoup plus longs, par exemple, que, que du Java euh, de base. Et puis, je peux même avoir des notions de tâches incrémentales, où là, par exemple, je change une classe dans mon code Java, ben, je ne vais pas recompiler l'entièreté de mon code. Je vais recompiler la classe impactée et ses relations transitives. Donc, hein, si j'ai euh, une classe qui est utilisée dans une autre classe, ben, forcément, je dois recompiler l'autre classe s'il y a des changements euh, d'EBI et ce genre de choses. Et donc, on voit, on a un petit... Euh, un petit graphe, un peu de décision, qui d'ailleurs, je me suis rendu compte en lisant la présentation juste avant, qui a un petit bug, puisqu'en fait, si vos inputs ont changé, c'est pas pour ça qu'on skip le build cache. En fait, vous avez des inputs changés localement, on peut quand même demander au build cache tiens, est-ce que, est -ce que ces inputs changés, tu les as pas déjà vus Et le cache, c'est vraiment ça. Hein, euh, je fais une clé de mes inputs, je demande au cache, le cache me dit ah oui, j'ai une valeur pour ça, je te la renvoie, décompresse qu ce qu'il faut et utilise-le. Désolé, mauvaise flèche. Donc, pour résumer, on a vraiment un outil d'automatisation de construction logicielle, avec son modèle de configuration extensible, et on va voir exactement euh, un peu ce que ça veut dire euh, par rapport euh, aux notions JVM et ce genre de choses. Euh, la fameuse résolution de dépendance pour décider des tâches, et puis ensuite ce moteur d'exécution des tâches, qui lui, essaye vraiment, en termes de performance, de faire le maximum pour travailler le moins possible. en fait. C'est vraiment ça l'idée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires là-dessus On continue alors. Donc, au niveau des fonctionnalités JVM, euh, je vais un peu vous présenter différentes choses qui ont été ajoutées récemment. Donc, la première, c'est les catalogues de versions. Ensuite, on parlera de toolchain. Puis, des suites de tests. Euh, on reviendra aux test fixtures. Et alors, un peu de publication. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un sujet où, malheureusement, la documentation de notre côté pêche un peu. Et la compréhension du côté des utilisateurs n'est pas toujours la bonne. Et du coup, on a souvent, euh, c'est souvent des parties où les gens se bagarrent avec Gradle. Euh, malheureusement euh, pour, pour obtenir ce qu'ils veulent alors les catalogues de versions donc l'idée aujourd'hui quand je veux déclarer des dépendances dans Gradle il y a beaucoup, beaucoup de manières de le faire euh, il y a les manières de base du DSL et puis après il y a tout ce que les gens ont pu essayer d'imaginer pour extraire cette information ne pas la répéter dans les projets et la centraliser et en fait toutes ces solutions avaient euh, différents niveaux d'avantages et d'inconvénients et donc, à un moment, on s'est dit, bah non, il serait temps que nous, on, on exprime une opinion claire et qu'on offre une fonctionnalité qui, selon nous, euh, a euh, la meilleure balance entre avantages et inconvénients. Donc, un, enfin, un catalogue de versions, c'est en fait une centralisation de cette liste de dépendances au niveau de leurs coordonnées et de leurs versions. Hein, donc, euh, je veux euh, SLF4J API euh, version euh, 1.7.25, je veux euh, Groovy euh, 3.0, quelque chose... Euh, je veux Spring Boot, euh, version euh, 2, euh, 6, euh, je ne sais plus à combien ils sont aujourd'hui, enfin voilà, ce genre de choses. Par contre, on ne s'occupe pas de tout ce qui est, ah oui, mais dans, euh, je ne sais plus, c'est quoi, CGLib, je veux CGLib sans dépendance, parce que je veux les dépendances euh, bundlées dans CGLib. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on exprime dans le catalogue de version. Le catalogue de version, c'est vraiment juste un catalogue. Euh, et ensuite, ça permet à Gradle de vous générer des accessoires typés, donc ça veut dire que l'IDE va vous aider... À auto-compléter le nom de ces librairies dans vos build scripts, euh, puisque les build scripts étant du code, ben autant que vous ayez euh, une, euh, le soutien classique on va dire, de l'IDE euh, pour ce genre de choses. Et on peut évidemment séparer les choses, c'est-à-dire qu'on peut faire juste la partie groupe artefact, donc vraiment les coordonnées de la dépendance et sa version, afin ben, de mettre les choses en commun et ce genre de choses. Et puis grouper les dépendances. Donc, pour vous donner une petite idée, ça c'est euh, un fichier euh, TOML, donc on a un fichier texte en fait, qui permet de faire ça. Il y a aussi une API dans le fichier settings, euh, mais l'idée du fichier texte, c'est que, euh, ben, en tant que développeur, si vous ne maîtrisez pas le build, aller éditer un fichier qui finalement est un fichier de properties avec une, euh, des fonctionnalités de rassembler des groupes euh, de, de sous-propriétés ensemble, c'est quelque chose qui est beaucoup plus approchable que de se dire je dois retrouver dans le build où se trouve cette information. Là on a une... On a une un endroit qui est euh, par convention, et euh, qu'on va utiliser pour ça. Et donc on voit qu'on peut définir des versions, au début. Les versions, ça peut être les versions simples, donc juste un numéro de version. Ça peut être le concept de Gradle de version riche. Donc par exemple, ici pour ma version que j'ai appelée Lang, je veux strictement de 3.08 à 4.0 exclu, enfin de 3.8 pardon, à 4.0 exclu, et si jamais personne d'autre n'a d'opinion, alors 3.9, moi c'est l'idéal. Et donc ça veut dire que si un jour 3.10 sort, et que je suis le seul à déclarer cette version-là, a priori, a Gradle ne m'upgradera pas à 3.10, il reste 3 à 3.9, puisque j'ai émis euh, une préférence. Ensuite, on a les fameuses librairies. Donc là, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on génère euh, des alias dans le code qui utilisent, enfin, euh, qui transforment euh, cette convention d'avoir un tiret comme séparateur en des accesseurs de différents niveaux. Donc je vais avoir, en fait, un, un libs qui sera ma racine, point .groovy, .core, et j'obtiendrai du coup une dépendance qui sera mon Groovy avec sa version 4.0.1 qui est référencée là au-dessus. Euh, pareil pour la suite. Je peux créer des bundles, donc là l'idée c'est en fait, j'ai un groupe de dépendances que j'utilise toujours ensemble, je peux les regrouper dans un bundle et du coup j'ai une seule déclaration de dépendance à faire dans mon projet, c'est euh, enfin, un bundle Groovy. Alors j'ai utilisé Groovy qui sont du coup des dépendances qui sont dans le même namespace, mais le bundle n'est absolument pas limité à ce niveau-là, donc vous pourriez très bien avoir un bundle de test qui prend les dépendances, la bonne version de JUnit, la bonne version d'Amcrest si ce que vous utilisez, ou de n'importe quelle autre librairie d'assertion, et tout ça, en fait, vous pouvez du coup, derrière, dire, ben bah voilà, moi je veux mon, mon setup de test classique, et je le, je, le, je le configure dans mes projets ensuite relativement facilement. Et alors, ça fonctionne aussi au niveau des plugins, et donc, en fait, euh, je peux référencer des plugins par id et par version, à nouveau, avec un alias, ce qui me facilite les choses. Je vous montrerai un peu ce que ça donne dans un projet euh, à la démo euh, qui arrive euh, pour le sujet suivant. Par contre, en termes de compréhension, on est vraiment ici dans un catalogue et on, do on donne en fait les mêmes indications à Gradle que si on faisait la déclaration de dépendance dans un, projet, dans un, dans un build de façon classique. Donc c'est une information, ça n'impose pas de version. C'est pas parce qu'une version est dans le catalogue que Gradle va résoudre cette version-là. Gradle continue à avoir sa logique de résolution de dépendance qui est « je prends l'ensemble du graphe et j'essaie de trouver le meilleur résultat euh, ». Ce qui est aussi une différence majeure par rapport à Maven. Euh, donc, Comme on l'a vu dans l'exemple, ça supporte les options riches. On peut publier et importer des catalogues. À nouveau, je vous montrerai euh, j'ai un exemple. Il euh, y a quelques limitations par contre. Comme on a une API dans le « Settings Gradle », mais en fait, on a un problème de fait de pool, c'est que du coup, je ne peux pas utiliser le catalogue pour les plugins de mon settings, euh, ni dans mes scripts d'initialisation, puisqu'en fait, ce sont des choses que Gradle évalue avant d'évaluer mes settings, et donc en fait, les, euh, le catalogue n'est pas disponible, tout simplement. Il n'est pas encore là. Alors, l'autre chose qui a été, qui a été faite, c'est euh, cette notion de Java Toolchains, et là, en fait, l'idée, c'est de séparer la machine virtuelle qui tourne, qui exécute Gradle, de la machine virtuelle dont vous avez besoin, enfin de l'environnement Java dont vous avez besoin, pour compiler et exécuter vos tests, ou d'ailleurs toute autre euh, exécution euh, qui, euh, qui est déléguée à Java. Euh, et euh, parce que, ben, on se rend compte que Gradle a quand même un certain nombre de librairies dont il dépend, et donc c'est pas toujours évident d'être complètement à jour au niveau de Gradle Core, avec les, euh, les, les versions récentes de Java, puisque maintenant on a un cycle de release de 6 mois pour les Java et autres. Et donc l'idée, bah, c'est de pouvoir se détacher de ça, en disant, bah non, en fait, aujourd'hui, vous pouvez tourner Gradle avec Java 17, mais si vous voulez compiler et exécuter des tests avec Java 18, il bah, n'y a pas de problème. Ça peut fonctionner. Ouais. Euh, et évidemment, euh, on, on essaye d'offrir un certain nombre de critères pour ce genre de choses. Donc aujourd'hui, les critères sont assez euh, basiques. On a la version du langage Java, donc là, c'est bien les chiffres qui vont de... Alors 1.4 jusqu'à 18, euh, ou même 19 si vous avez une, une early access en local. Vous pouvez spécifier aussi le vendeur. Donc si jamais vous dites ⁇ Ah non, moi, j'utilise pas n'importe quel build, je dois utiliser les builds de, de Azul Zulu, je dois utiliser les builds de OpenGDIC, enfin de, de Adoptium maintenant, euh, c'est des choses qu'on peut préciser. ⁇ et alors, on avait une notion d'implémentation, mais ça, c'était surtout euh, important dans le cadre d'Adopt OpenGiniKey qui mélangeait Hotspot et J9. Et donc, c'est sans doute quelque chose qui va disparaître parce qu'aujourd'hui, ça a moins de sens euh, en termes d'existence. Donc, c'est bien de parler de tout ça, mais sans doute que voir un peu un Bill Gradle pourrait être utile. Donc, que je retrouve. Voilà. Et alors. J'ai besoin de faire ça... Voilà. Donc, pour recommencer rapidement, ici, qu'est-ce que j'ai J'ai en fait un projet Gradle tout simple, donc j'ai un seul projet, il n'y a pas de multiprojet, on parlera de structure de projet plus tard. Euh, ce projet Gradle, euh, bah, j'ai toujours deux fichiers. Un fichier settings, qui définit en fait, des choses communes à tous mes projets. Bon, ici, il n'y en a qu'un, donc le mapping est plus simple. Et euh, un fichier de build. Donc Mon fichier settings, ici, il nomme mon projet racine. Si mon projet racine n'est pas nommé dans son settings, par défaut, il prend le nom du répertoire dans lequel j'ai fait le checkout. C'est en fait, une bonne pratique, c'est généralement de nommer ce fichier, parce que sinon, il peut se retrouver à avoir des noms différents en fonction, euh, si par exemple votre environnement d'intégration continue, euh, check-out dans, euh, dans des noms de répertoires générés ou ce genre de choses. Ensuite, ben, j'ai un bloc de résolution euh, de dépendance, de gestion de résolution de dépendance, dans lequel en fait, j'utilise une des fonctionnalités dont je vous ai parlé des catalogues. J'importe le catalogue Micronote. Et donc je l'importe en utilisant une notation de dépendance. Hein, donc c'est bien euh, quelque chose qui est publié sur Maven Central ou un autre repository que je vais aller récupérer. Alors moi, je le récupère sur Maven Central, c'est pour ça que j'ai déclaré Maven Central dans mes repositories au-dessus, euh, et je le mets dans un catalogue Micronaut. Et donc, ça va me permettre de bénéficier de toutes les déclarations euh, de version, enfin, euh, du catalogue de versions euh, décidé par Micronaut dans mon projet. Ensuite, si je regarde mon Bill Gradle, bon, j'applique un certain nombre de plugins. Euh, on voit là déjà que j'applique un plugin en utilisant mon euh, catalogue. Alors là, c'est Libs, c'est n'est pas Micronaut, donc c'est bien le mien. Et celui-là, en fait, par convention, il se trouve ici. Donc, à la racine de mon projet, dans Gradle, j'ai un Libs version stommel. Et donc, c'est quasiment, enfin, euh, un petit peu plus simple, euh, ce que je vous ai montré, euh, ce que je vous ai expliqué. Et donc, on voit ici, en fait, que j'ai mon, euh, mon plugin SpotBugs, qui est référencé, de nouveau, avec une notation « plugin ID version » et que derrière, je peux utiliser comme ça. Alors, l'IDE n'est pas tout à fait content, parce qu'il ne comprend pas, euh, donc ça, c'est des choses qu'on doit régler euh, avec IntelliJ, mais par contre, euh, a priori, euh, la complétion, elle, fonctionne. Donc l'IDE ne comprend pas très bien pourquoi vous avez le droit d'utiliser Libs ici, c'est des choses qu'on doit régler avec l'IDE, mais la complétion fonctionne, bon, évidemment, on oublie tout le reste, mais vous voyez que j'ai bien euh, l'entrée SpotBugs qui apparaît. Donc ensuite, là, c'est quoi Je spécifie en fait les coordonnées de mon projet son nom je ne l'ai pas spécifié parce que là je suis dans le route et qu'il a été spécifié par les settings, euh, qui est un peu un cas particulier du projet, euh, euh, du projet route. Ensuite j'ai l'endroit où je vais aller récupérer mes dépendances, mes events centrales. Et puis là on voit en fait, j'utilise exclusivement mon catalogue, et donc je n'ai aucun string, tout ça ce sont des types complètement concrets, et si jamais je vais supprimer une entrée dans mon catalogue, bah, comme l'accesseur ne sera pas régénéré, j'aurai une erreur de compilation dans mon build, donc, il y a euh, au moins un certain, une certaine euh, validation euh, à ce niveau-là. Et donc, comme je vous le disais, l'avantage d'avoir quelque chose comme le catalogue Micronautes, c'est que je peux commencer à regarder tout ce que Micronautes utilise. Et eux, en fait, ont fait des choix. Telle version de Micronautes fonctionne avec telle version de cette librairie. C'est comme ça qu'on a testé, c'est comme ça qu'on a validé, puisque vous êtes dans un environnement runtime, entre autres. Et donc là, vous avez la garantie que si vous prenez n'importe laquelle de ces dépendances, vous êtes a priori sur la bonne version. Voilà, et donc ça, c'est des choses qui sont assez utiles, et euh, bah, que vous pouvez aussi tout à fait euh, décider de faire dans votre entreprise, c'est-à-dire, vous avez un certain nombre de dépendances qui sont autorisées euh, pour les développements, et bien, rien ne vous empêche de produire un catalogue, et du coup, les gens n'ont qu'à importer ce catalogue, se servir des dépendances à ce niveau-là, et le jour où il y a une release supplémentaire du catalogue, bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est venir augmenter la version ici. Voilà. Donc, par contre, ce qu'on voulait regarder, c'était la notion des toolchains. Et en fait, ici, donc, je vais utiliser mon fameux bloc Java, Et c'est là que je vais définir ma toolchain. Voilà. Et donc là, en fait, ce que je fais simplement... Pardon, il est tout en bas, ce n'est pas le meilleur endroit. Là, ce que je fais en fait simplement c'est j'utilise cette fameuse extension Java, et vous voyez l'IDE, un des gros avantages du Kotlin DSL dans Gradle, euh, c'est que, euh, comme c'est euh, compilé statiquement, euh, l'IDE, c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez qu'il me dit, bah, c'est un type Java Plugin Extension. La Java Tool Chain Spec a été ajoutée. Hein, donc ça, à nouveau, on est face au dynamisme du DSL de Groovy. Donc en fait, c'est euh, un autre plugin qui peut euh, continuer à euh, ajouter des éléments de DSL à ce, à ce bloc java, et puis ici, en fait, on je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on est obligé de faire un set et pas un égal, euh, on a euh, une discussion avec un Kotlin enhancement proposal pour qu'on puisse faire un égal pour l'assignation, parce qu'en fait ce n'est pas vraiment euh, une propriété bin, en fait le language version il est final, vous ne pouvez pas le changer c'est un conteneur de valeur et donc il faut bien injecter la valeur dedans, et donc ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est faire un overload du égal en Kotlin. Il faut savoir qu'en Groovy, c'est possible. Donc en Groovy, vous faites simplement un égal, et de, de façon transparente, Gradle fait ce qu'il faut. Et donc voilà, et donc là, en fait, ce que j'ai dit, c'est que ben, je veux utiliser Java 17 pour ce projet-là, en le mettant à ce niveau-là, en fait, par défaut, par convention, j'ai configuré la compilation, l'exécution des tests. C'est une convention, comme je l'ai fait... Au niveau, centré, au, niveau, euh, au niveau le plus haut, c'est une convention. Il euh, y a autre chose qui est intéressante par rapport aux toolchains, c'est qu'en fait, je peux aussi, de façon à savoir ce qui se passe, demander à Gradle quels sont les toolchains qu'il connaît. Et en fait, en exécutant cette tâche Java Toolchains, bah on voit en fait que déjà, mon projet accepte l'auto-détection, l'auto-download, qui sont des fonctionnalités de toolchain, et du coup, il auto-détecte ben, toute une série de, de JVM. Euh, alors ça, c'est euh, l'endroit, euh, on va dire, euh, historique sur macOS, euh, et je dois sans doute en avoir une ou deux téléchargées. Ouais. Java, Applet, Plugin, ça c'est assez rigolo. Euh, ok, moi j'en ai pas téléchargé par Gradle, mais voilà, si j'en avais eu certaines téléchargées par Gradle, elles seraient listées là aussi. Euh, puisque celle-là serait dans un cache de Gradle et pas, euh, et pas à ces endroits-là. Alors, je vous ai dit que ça, c'était une convention, et en fait, c'est parce que je peux tout à fait décider euh, pour chaque tâche, de configurer, en fait un Java Launcher. Et ici, dire, euh, non, hop, hop, voilà. Par exemple, en fait, je décide que je compile avec 17 ou que 17 est ma référence et je configure mes tâches de test. Alors ici, j'ai configuré toutes les tâches de test. Maintenant, il est évident que ce que je pourrais dire, en fait, c'est que je crée une tâche de test supplémentaire qui va réutiliser mes tests, mais qui va les tourner avec euh, un, un Java différent. Donc c'est quelque chose d'assez simple, on va dire conceptuellement, euh, mais euh, qu'on espère euh, être vraiment intéressant en termes d'utilisation, parce que ça permet justement ce découplage et cette configuration à nouveau euh, relativement au niveau. Alors, je vais repasser. Il va me faire quoi si je fais ça Super. Donc, ça je vous l'ai dit, quel Gérard Gradle connaît-il ben, Je vous ai montré euh, la liste. Et hein, donc en fait, on a un système d'autodétection en local ben, qui connaît un certain nombre d'operating systems de référence, system qui connaît un certain nombre de package managers, qui est capable de comprendre euh, les toolchains Maven si jamais vous les utilisez. Comme ça, si le setup a été fait, ben, au moins celle-là, il peut les retrouver aussi et bien sûr tout ce qui a été téléchargé précédemment, ou alors de façon explicite. Et donc de façon explicite, c'est quoi ben, Vous pouvez passer des, euh, des propriétés euh, à Gradle qui disent « lis telle propriété d'environnement », et donc là on a un, une indirection supplémentaire, ou alors simplement « tiens, voilà un certain nombre de chemins, et chacun de ces chemins contient euh, un JDK, et donc euh, est une, euh, un candidat possible pour les toolchains. » Il y a aussi un système d'auto-provisionnement, euh, et là, l'idée, en fait, c'est qu'on a utilisé euh, les API d'AdoptOpenJDK euh, quand on a introduit la fonctionnalité. Et là, ce qui était pratique, c'est que bah, si jamais euh, quelqu'un télécharge euh, votre projet, euh, bah, il doit avoir un Java installé. Le Java permet de démarrer Gradle. Gradle télécharge la bonne version de Gradle pour tourner. Et ensuite, bah, si votre projet a des besoins spécifiques de JDK, eh bien, on pouvait dire bah, « Non, moi, je veux que ça tourne justement avec 17. » La personne n'a pas encore 17 en local, 17 est téléchargé automatiquement. Il y a quelques soucis par rapport à ça parce que euh, bah, Adopt Open jdK ils ont changé à Adoptium, du coup le endpoint qu'on utilise, il est déprécié, donc par exemple on n'y trouve pas euh, le, JDK, le JDK 18. Et puis ça complique les choses avec le vendeur, etc. Donc en fait, on a un certain nombre de plans pour l'évolution des toolchains, et une des premières choses qu'on veut faire dans Gradle 7.6, qui n'est pas la release qui va arriver maintenant parce qu'on est à cette fin, on est dans le release candidat de 7.5, mais celle d'après. On va, on va offrir euh, une, une interface qui permettra de créer des plugins de provisionnement. Donc vous serez à même de dire, moi ce qui m'intéresse, c'est les JDK qui sont validés par ma société, que je peux trouver en ligne enfin, sur un repository interne à tels endroits. Je sais comment mapper une toolchain spec, hein, je vous ai montré de, avec un langage, un vendeur, vers un URL. Et bien, je peux écrire un plugin qui va me permettre, du coup, pour au sein de ma société, faire le téléchargement euh, lorsque nécessaire. Après, on voudrait étendre les options de sélection, parce qu'on a des gens qui nous disent « oui, mais nous on a besoin de GraalVM maintenant euh, ». GraalVM, par exemple, c'est un très bon exemple, parce que les versions de GraalVM et les versions du langage Java ne sont pas du tout synchronisées. En plus, GraalVM a des changements qui sont euh, incompatibles euh, entre leurs versions GraalVM même mineures, donc il y a vraiment des choses qui doivent être spécifiées plus précisément. Euh, les gens veulent du Harley Access, les gens veulent pouvoir essayer le project Loom aujourd'hui, ben donc pour ça, il faut un Java 19 qui, un, qui inclut Loom, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qu'on voudrait rajouter, mais ce sera dans un second temps, donc je ne peux pas vous donner de, de date ou de, de version dans laquelle ce sera là. Et puis après, évidemment, l'idée maintenant, c'est, euh, donc ça, c'est on, on va améliorer la fonctionnalité de laquelle. et puis après, il faut étendre cette fonctionnalité, puisque aujourd'hui, tous les plugins core de Gradle ne sont pas compatibles avec les toolchains. Par exemple, on rajoute euh, le support pour tourner CheckStyle avec un toolchain spécifique dans Gradle 7.5. Euh, et puis, les plugins de la communauté. Donc, Android, par exemple, aujourd'hui n'a pas ce support. Kotlin, ils ont le support maintenant. Euh, mais il peut y avoir d'autres plugins où ça pourrait être intéressant. Ben SpotBugs, par exemple, de dire Ah, mais attention, moi, dans le cadre de SpotBugs, je veux tourner avec le même GDK que toolchain, donc il serait bien que vous... Euh, » vous respectiez la convention et que vous autorisiez aussi la configuration pour des tâches spécifiques. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires là-dessus En anglais, yes oui, vous pouvez. Mm -hmm. mm -hmm. Ok, Yeah. Um, let me get back to that enfin ouais, juste pour repartir en français donc la question c'était euh, pas de sûr de comprendre tout à fait le bénéfice des catalogues euh, je verrai au niveau du temps on en reparle soit à la fin soit euh, en face à face mais le, ouais, voilà le, le, le principe même c'est que euh, si je reviens ah non il me le montre qu'à moi évidemment ah. ah, zut, je suis sur deux écrans. Ah, c'est pas vrai, du coup, c'est celui-là. Qui... Deux secondes, je me suis perdu, du coup. Hop. Hop, et ici, pardon. Je, je repasse dessus à la prochaine démo, pour répondre un petit peu. Euh... Ok, donc, je, je reviendrai à ça. L'étape, l'étape, enfin... Euh, autre chose qu'on a rajouté euh, dans Gradle, c'est la notion euh, des suites de tests. Donc en fait, il, il a toujours été possible au niveau de Gradle de modéliser plus qu'une suite de tests, donc des tests unitaires, des tests fonctionnels, des tests de performance. Euh, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Par contre, c'était extrêmement verbeux. Et par rapport à ce que je vous disais au départ, où on veut que vous demandiez à Gradle « Voici ce qu'il faut faire, le comment le faire, laisse Gradle le faire bah, », typiquement ce qu'on avait pour modéliser les suites de tests, vous étiez obligé de dire comment. Donc il fallait déclarer tous les petits éléments, les connecter entre eux pour que ça marche bien, et il y avait pas mal de, de choses qui nécessitaient un, une connaissance avancée, et donc pas pratique en fait à découvrir. Donc ici, on veut en fait avoir à nouveau, au niveau du DSL, assez haut niveau, une séparation logique des tests, entre quelles sont mes sources de tests, quelles sont les dépendances de ces tests, et du coup, bah, ce qu'on a fait en fait, c'est pour confirmer que ce modèle fonctionnait, c'est depuis que les suites de tests existent, en fait la, la, la tâche de test par défaut de Gradle, elle est dérivée de ce modèle maintenant. Donc on l'a on rétrofité, elle fonctionne de la même façon en termes d'expérience de, utilisateur, par contre la façon dont est générée toute l'information, bah, utilise euh, la nouvelle modélisation. Donc là on va repasser sur la démo, et je vais le faire dans le bon sens... Donc juste, je disais, par rapport au catalogue, avant de sauter sur le, les, les suites de tests, l'idée en fait, c'est que certaines, un des feedbacks qu'on a sur Gradle, c'est que Gradle peut apparaître compliqué, parce que autant ça c'est un script de build relativement déclaratif et relativement propre, mais on voit des scripts de build qui font 1000, 1000, 1200 lignes, qui ont beaucoup de logique, qui sont relativement compliqués à maintenir et qui peuvent être du coup euh, assez surprenants, et donc... Un des éléments qu'on veut avec ça, c'est que si jamais vous voulez passer à 3.62, il n'y a que ça à faire. En termes d'expression. Après, il faut vérifier que le changement se fasse bien, mais si logiquement votre euh, résolution de dépendance respecte ce qu'il y a dans votre catalogue, c'est ce qui va se passer. Mais voilà, le changement est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est une des motivations au niveau du catalogue. Après, il y en a des plus importantes, on en reparlerait quand on parle de performance. Donc... Euh Non, mon build, ça je vais l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin. Donc en fait ici, qu'est-ce qui se passe eh J'ai une nouvelle extension, un nouveau, qui est contribuée par un plugin. Alors en fait c'est un plugin que vous ne voyez pas, parce que c'est un plugin qui est appliqué de façon implicite par Java Library. Parce que ce que, plugin, que, ce, que ce plugin contribue peut servir à toute personne qui a besoin du stack de plugin Java, et si vous ne l'utilisez pas, il n'a aucun coût, en fait. Il est présent, effectivement, dans votre modèle, mais il n'a pas de coût d'exécution, et donc, on peut se permettre euh, de, de l'appliquer par défaut, de façon implicite. Et donc, ici, en fait, je vais... Euh et là, je suis en train de me dire que... Hop, je vais tricher... Ah, c'est registering. Je me suis trompé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content Ah oui il me manque un bloc. C'est dans mes suites que je définis ça. Donc, ici, en fait, en faisant ça, j'ai immédiatement créé un endroit où je peux mettre mes tests d'intégration, euh, une tâche de test, enfin, une tâche de compilation de ces tests d'intégration, une tâche de test. Donc, tout ça est fait directement euh, parce que, à nouveau, ce que vous nouveau, ce que, en tant qu'utilisateur de Gradle, j'exprime dans mon build, c'est ben, j'ai besoin de tests d'intégration. Et donc, en fait, on voit ici, par exemple, euh, dans la structure du projet, que j'ai des euh, source set main et test, qui sont en fait ceux par défaut du plugin Java. Mais ben, en rajoutant in -tech test, en fait, je peux rajouter ici un folder in -tech test. Il sera considéré comme un source set. Le code qui est dedans doit pouvoir être compilé, et ce genre de choses. Donc ça fait Et ça fait tout le lien. Euh, j'ai maintenant, euh, si je fais... Donc si je liste les tâches de Gradle, euh, j'ai maintenant euh, -test Classes pour assembler les tâches ici, et je dois avoir Test à côté de ma tâche de test. Donc en fait, tout a été généré, maintenant tout est utilisable. Bon, évidemment, je n'ai pas de code pour le moment, donc ça ne fera pas grand-chose, mais en tout cas, toute la logique est là. Et ensuite, derrière, une des choses... Alors, si, si vous connaissez Gradle, vous voyez qu'en fait, vous êtes obligé de déclarer vos dépendances... Dans des scopes. Alors, ces scopes, ils ont un sens très important et euh, qui est utile à connaître. Par contre, en fait, vous avez une, euh, un mélange du scope de la dépendance. Donc, une, une, une dépendance d'API, c'est une dépendance que je veux exposer à mes consommateurs. Une dépendance d'implémentation, c'est quelque chose que moi j'utilise mais que mes consommateurs ne devraient pas voir. Elle ne pas dans mon API. Je n'utilise pas des types de cette dépendance dans mon API. Runtime-only, c'est quelque chose qui doit juste être présent sur le Runtime. Hein, ici, moi j'ai mis un logback. Ben oui, un logger, vous en avez besoin juste au Runtime. Normalement, vous n'interrogez pas, vous, vous n'interagissez pas avec les API de logback même. Par contre, dès qu'on parle de test, je suis obligé de mettre Test Implementation. Donc en fait, je suis obligé de combiner le fait que c'est une dépendance pour mes tests, mais avec la partie Implementation. Et en fait, ce qu'on fait ici en termes de modélisation, c'est qu'on vous donne un bloc Dependencies, mais dans ce bloc, ce que vous utilisez, c'est implementation. Et donc en fait, si je veux utiliser à nouveau mon euh, libs.groovy, parce que j'écris mes tests, en fait je peux même faire comme ça, Hop, comme ça je vous montre aussi le bundle. Donc là j'utilise... Euh, ça c'est intéressant, tiens. Ah bah non, j'ai pas le bundle de celui-là. Ah, il était dans mon slide, mais pas ici. Voilà, donc ici, j'utilise bien GroovyCore. Et en fait, je suis débarrassé de devoir comprendre cette combinaison entre un nom, d'ailleurs d'où est-ce qu'il vient exactement ce nom, et une, une, une scope. En fait, je peux me concentrer sur le scope, c'est bien une dépendance d'implémentation. Et donc ici, maintenant, ben j'ai voilà, des tests qui ont Groovy sur leur path. Alors, il faudrait sans doute, euh, je pense qu'il y a euh, une chose qui est obligatoire ici, qui est de spécifier le, euh, voilà, est ça. Euh, la, la solution de test que vous allez utiliser et qui, par défaut, vous injecte déjà des dépendances. Donc ici, je vais utiliser Jupyter. J'ai mis du Groovy Core. Pourquoi bah parce que sans doute que je vais faire comme ma, comme mon implémentation, fin comme, mon, comme mes tests classiques. Euh, je vais, euh, je vais utiliser Spock. Et donc en fait, je pourrais tout à fait migrer ces deux dépendances là en récupérant ici. Donc ici en fait, je récupère. Le test, le concept de test suite test par défaut de Gradle. Et du coup, je peux me permettre de faire euh, mon dependencies ici. Je récupère ces deux dépendances-là. Je les mets ici, sauf que cette fois-ci... Ah, il me manque le lit, évidemment. Voilà. Parce que j'ai plus à me préoccuper du nom du scope ou les dépendances. C'est Ce sont les dépendances d'implémentation de test. Voilà. Et donc là, ça me permet en fait de me liser ce genre de choses et euh, du coup bah, d'être complètement déclaratif et de plus avoir euh, ce que vous pourrez trouver dans la documentation historique de Gradle où vous aviez euh, 50 lignes de code euh, et des choses à connecter. Et si vous loupiez une ligne, ça pouvait ne pas marcher et ce pas forcément toujours évident de comprendre pourquoi ça marchait pas. Donc, non, on n'est pas reparti direct quand même. Voilà. Ah oui. Donc, derrière, en fait, ce qu'on voit, euh, bah, donc ça, ce que je vous ai présenté, je pense que c'est arrivé avec Gradle 7.4. Euh, on va avoir un certain nombre d'améliorations au niveau du bloc dépendance, parce que le, le, le bloc dépendance, pour le moment, il n'a pas exactement les mêmes fonctionnalités que celui du top level, donc c'est parfois un peu frustrant à utiliser, donc ça c'est quelque chose qu'on va simplifier dans les versions suivantes. Après ce qu'on voudra rajouter aussi c'est cette notion de dimension, parce qu'en fait là je suis en train de déclarer des, des suites différentes, mais il se pourrait très bien qu'en fait conceptuellement j'ai une série de sources de tests, mes tests unitaires, mais je veux les tourner avec plusieurs versions de Java. Je fais une librairie, je veux les tourner contre 11, contre 17, parce que je veux au moins supporter les versions euh, long-term support et ce genre de choses. Ou alors, non, j'ai besoin de... Euh, moi, c'est de 8 à 18 que ça doit fonctionner. Et donc, pour exprimer ça, à nouveau, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut créer des tâches de test supplémentaires à la main, leur donner le bon Java launcher qui va fonctionner. Et donc, c'est vraiment un travail répétitif. Et à nouveau, où vous expliquez à Gradle comment faire les choses, alors que conceptuellement, ce que vous dites, bah, c'est j'ai des sources de test ici, j'ai une liste de JDK, et maintenant tu me fais euh, l'exécution matricielle de tout ça. Euh. Et donc ça c'est quelque chose qu'on voudra, qu voudra, qu voudra faire, qui permettra du coup de produire plusieurs tâches de test à partir d'une seule suite. Et ensuite évidemment, bah, c'est aussi toute l'intégration avec euh, des choses comme Jacoco, puisque aujourd'hui pour avoir le plugin Jacoco, vous restez obligé de connecter le plugin au niveau de la tâche de test. Donc vous devez sortir de la modélisation des tests suite, réaccéder la tâche de test, et lui coller de Jacoco. Donc il y, y a des endroits où euh, l'abstraction n'est ben, pas encore parfaite, et donc elle doit continuer à être améliorée. Il y a autre chose qui avait été fait euh, avant euh, les tests suites, suite, c'est la notion de, de test fixtures. Et donc ici, l'idée, c'est de se dire, euh, j'ai des petits morceaux de code qui m'aident à écrire mes tests, et en fait, ces morceaux de code, je vais les mettre ailleurs, parce que finalement, ils me sont utiles pour mes tests à moi, ils me permettent par exemple de créer des objets ou des graphes d'objets avec des valeurs prédéfinies que je peux ensuite tester. Euh, mais il se pourrait qu'elles soient utiles, ces petites méthodes utilitaires, pour mes consommateurs, les consommateurs de ma librairie, qui quand ils veulent tester des choses ou moquer, des, ou moquer ma librairie, bah, ça, ça peut les aider à euh, générer euh, des, euh, à nouveau des graphes d'objets ou des choses comme ça. Et donc je voudrais avoir quelque chose de séparé de mes tests parce que c'est quelque chose que mes consommateurs potentiellement euh, doivent pouvoir utiliser. Et alors, c'est une des choses en fait, qui illustre un peu euh, le modèle avancé de gestion de dépendance de Gradle. Maintenant, je ne vais pas plonger dedans aujourd'hui, parce qu'il euh, y a pas mal de choses, et euh, on n'a que deux heures. C'est déjà pas mal, mais voilà. Du coup, je vais revenir sur le code directement. Et en fait, ici, ce que je vais faire, et je vais tricher tout de suite, hop, je vais simplement appliquer un plugin. Donc cette fois-ci, c'est un plugin qui, par convention, ajoute des choses à votre projet. Le, le, le projet de, de test suite, en fait, lui, il n'ajoute rien, il vous donne une possibilité de configurer. Lui, par contre, c'est un plugin qui a des opinions, il ajoute des choses avec votre projet, et donc vous devez explicitement euh, ajouter ce plugin, il n'est pas ajouté par défaut quand vous avez euh, un Java Library. Donc, si je rafraîchis mon projet Gradle, en fait, on voit que, à nouveau, conceptuellement, le plugin Java Text Fixtures, il m'a dit, ah, bah ça veut dire que tu as un nouveau source set, dedans, euh, je ne vous avais pas montré le code du projet, mais le code du projet, hein, c'est un, un librairie avec une méthode qui retourne true, et un test qui vérifie que euh, mon résultat c'est bien true quand j'invoque la méthode, donc le but n'est pas la complexité du code ici, c'est plutôt la façon dont tout se joue, et donc on voit par exemple que j'avais déjà modifié mon test pour utiliser ma test fixtures, et effectivement ici ma test fixtures n'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'avoir une méthode statique qui invoque new, ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est juste pour expliquer conceptuellement le genre de choses qu'on peut mettre dans des test fixtures. Et donc euh, maintenant en fait, ce qui se passe c'est que, euh, et ça on a euh, une tâche à nouveau qui permet de le voir, alors là je vais tricher un peu parce que le format a été amélioré, donc j'utilise le GL, c'est un Gradle Latest, donc c'est en fait ma version de Gradle Master compilée et installée en local. Euh, où en fait, on va voir que... on a ce qu'on appelle donc, les, les choses consommables d'un projet, hein, et donc on voit que par définition, enfin par défaut, ça c'est parce que je suis dans un projet de Java Library, j'ai ce que j'appelle les éléments d'API de mon projet, donc ils ont un certain nombre d'attributs, qui sont euh, le système que Gradle utilise pour résoudre euh, les dépendances de façon plus fine, euh, et bah, on voit que voilà, j'ai un artefact, alors l'artefact dans ce cadre-là, on va voir il est le même que pour le runtime, ensuite je peux avoir des variantes secondaires, donc par exemple ma variante secondaire classe, c'est juste les classes compilées, sans ressources, non pas dans un jar, mais dans un cadre d'un multiprojet, ça a un intérêt, puisque ça permet éventuellement de, de commencer à compiler des projets qui utilisent ma librairie, avant même d'avoir généré mon JAR. Donc je peux, en termes d'exécution de tâches, je peux déjà dire, ben non, moi, dès que, si je n'ai besoin que des classes, dès que, dès que les classes sont produites, moi, je peux commencer mon travail. Je vais passer... MainSourceElement, le i, surtout, vous indique qu'en fait, c'est une variante euh, en train d'incuber, donc c'est quelque chose de nouveau. Le runtime RuntimeElement, ben, c'est le pendant euh, de, ma, de ma librairie. Euh, ici, on ne voit pas, mais en fait, ce que, ce que nous permet le modèle d'Angular c'est de différencier les dépendances. Et en fait, si on regardait les dépendances de mon API Elements et les deux dépendances de mon Runtime Elements, étant donné que ici, au-dessus, j'ai euh, l'IbsMath qui est en API, ce serait la seule qui apparaîtrait dans mes API Elements, puisque elle doit être présente à la compilation pour mes utilisateurs, par contre, Guava, qui est une dépendance d'implémentation, elle n'apparaîtrait pas. Et par contre, LogBack serait bien présent dans mes Runtime Elements, puisque c'est un Runtime Only. Donc, en fait, j'ai une façon comme ça de, de différencier euh, le scope de mes dépendances. Et donc, en fait, à, à côté de ces API Elements, ces Runtime Elements, qui ont aussi des variantes secondaires, on voit qu'on a un test-fixture API Elements qui est apparu, et cette fois-ci, le jar est différent. Et donc, en fait, on utilise une convention de nommage qui euh, réutilise la notion de classifier, euh, bah, qui est un, un contrat euh, Maven pour euh, Maven la partie repository, donc pas la partie build tool, mais la partie euh, nommage et identification des éléments dans un repository. Euh, donc ce sera potentiellement utilisable depuis Maven, avec toutes les limitations euh, habituelles, on va dire, de consommer une librairie par son classifier. Par contre, dans le cadre de Gradle, ce jar il est aussi lié à un set de dépendance qui lui est propre qui peut ou non inclure des choses. Donc c'est à nouveau quelque chose de séparé. Et à nouveau, j'ai des dépendances, enfin des, euh, des variantes secondaires, et puis j'ai pareil quelque chose pour le runtime. Euh, voilà. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que mon composant sans euh, le, euh, le plugin, n'avait finalement que deux variantes principales, API et Runtime Elements, et maintenant que j'ai rajouté un plugin, ben je suis passé à quatre variantes, deux d'API, donc celle. Euh, du, euh, du composant principal, et celle des test fixtures, pour la partie API, pour la partie runtime. Donc j'ai enrichi mon composant. Euh, et alors, si par exemple, je veux m'en servir dans mes tests d'intégration, et là, ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt, avec le fait qu'on euh, n'a pas encore euh, toutes les fonctionnalités du bloc dependencies. En fait, dans le bloc dependencies, on a rajouté une notation test fixtures, et du coup, ici, il faut que j'accède, en fait, il faut que je sorte de mon scope pour accéder. Et puis, par contre, bah, c'est le projet courant. Donc, pour ça, j'utilise la notation deux points qui indique le, pro, enfin, le projet route. Mais comme je n'ai qu'un seul projet ici, dans, ce, dans cet exemple-là. Mais cette ça, en fait, c'est du bruit. Cette notation-là devrait être accessible dans ce bloc-là, en fait. Parce que vous pourriez pouvoir utiliser, vouloir utiliser des tests fixtures à cet endroit-là. Mais donc, aujourd'hui, il faut contourner la limitation du bloc dépendance en faisant ça. En fait, je remonte au niveau du projet, je descends dans le bloc principal et ça, ça me génère, ça me génère un objet et c'est juste que je décide de l'ajouter ici, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus Est-ce que c'est relativement clair ouais. Ok. est... Mm -hmm. The, the real... The purpose. Oh, the, the purpose, it's really that. Enfin, so, so, so, je vais continuer en français, mais donc celle-là est très simple. Mais euh, je peux vous montrer tout à l'heure le build-gradle. Euh, donc, dans le build-gradle, une des choses qu'on fait, c'est de la gestion de dépendance. Et donc, on doit, par exemple, construire des graphes de dépendance et vérifier les résultats de résolution de graphes de dépendance. Et donc, on a toute une série de méthodes pour exprimer de façon à nouveau déclarative, ça c'est le graphe d'entrée, ça c'est le graphe d'output, valide-les. Et donc tout ça, on a, euh, je ne sais pas moi, des centaines de méthodes et des centaines d'utilitaires de de, de, de, de, pour générer ces données-là et les valider. Et donc en fait, c'est vraiment des, des utilitaires pour les tests. Je peux... Est ce que j'ai... Donc là, je suis dans... Euh... Voilà. Donc là, par exemple, pour créer des factories de metadata, pour créer un schéma par défaut, ce genre de choses. Donc j'ai toute une série ici, dans, euh... dans le projet Gradle, j'ai vraiment, on voit, hein, tout, toute une série d'utilitaires, qui sont des utilitaires destinés au test, Mais par contre, ils ne sont pas forcément utilisés que dans le projet même, ils peuvent être utilisés par d'autres projets de mon build. Et donc je les regroupe, et c'est en fait un, un élément euh, de mon composant logiciel, qui est, bah, j'ai le composant principal qui est l'exécution au runtime, la production, ce genre de choses, et puis j'ai des, des, des utilitaires de soutien pour le testing. C'est vraiment ça le, le concept. Ça n'a pas l'air plus clair. <rire> Ah oui, oui, oui, l'output c'est un jar, oui, oui. L'output c'est... Euh... Où est-ce qu'il est, qu est euh... euh, J'ai pas tourné de build. Euh... Ah j'ai pas j'ai pas mis la bonne dépendance euh, sur le mais donc le l'output il était dans ma déclaration de variante donc j'ai bien un jar qui est produit. Yeah. So, like I did, comme ça en fait ici, je l'utilise pour mes integration tests. Je peux, je peux dire j'ai besoin, j'ai besoin d'utiliser test fixtures. Là, je le fais dans le même projet parce que j'utilise ma test fixtures directement. Par défaut, pourquoi je ne le fais pas ici dans test? -fixtures? C'est parce que par défaut, on ajoute les test fixtures à test. On estime que quand les gens utilisent les test fixtures, ils s'en servent directement dans leur test unitaire. Et donc c'est pour ça que derrière, mon test, ici, il est écrit comme ça. Je n'instancie plus mon objet, je récupère une valeur standard, on va dire. Et après, quelqu'un qui utilise ma librairie et qui a besoin d'une instance de librairie pour faire quelque chose lui parce qu'il veut l'instance de librairie par exemple en input et il veut pas forcément créer un mock il veut juste réutiliser quelque chose et vérifier eh ben il peut il peut lui aussi faire ça en fait donc voilà donc là on, en en ajoutant cette S fixture donc on a amélioré aussi le composant Java pr produit par ce projet puisque en plus de son jar principal, il a un jar qui contient euh, mes fameuses euh, fixtures de test. Donc, si je reviens là... Donc, à nouveau, comme dans les suites de tests, on, on a vraiment des sources et des dépendances séparées, et on a quelque chose qui est, par contre, publié. Donc, ça veut dire que si jamais... Euh, je publie euh, ma librairie euh, sur un repository, j'aurai une variante dans mon Gradle Metadata, et si par contre je veux la consommer dans un cadre Maven IV plus classique, ben là je vais pouvoir utiliser le classifier, le "-test-fixtures", ou enfin, dans le POM file, ce sera "-test-fixtures", euh, dans le champ classifier de ma, de ma dépendance. Et donc justement, l'intérêt par rapport à cette ce que je disais euh, dans les fonctionnalités JVM, la, la compréhension de la publication, c'est en fait... Il est important de comprendre que dans Gradle, c'est quoi la publication bah, D'abord, c'est choisir un composant. Donc, c'est qu'est-ce que je vais publier Ce composant, c'est un certain nombre d'archives, un certain nombre de métadonnées. Ensuite, il va falloir décider où le publier. Et là, en fait, bah, on a une intégration classique, on va dire, avec les repositories Maven ou les repositories Ivy. Et puis ensuite, c'est comment on le publie. Donc, là, éventuellement, euh, des notions euh, d'authentification de, et ce genre de choses. Donc, je vais vite repasser sur le code une dernière fois. Pour ce cadre-là. Ah oui, non, ça ne marche pas. Oh, Hop. Voilà. Et donc, en fait, ici, j'ai bien mon euh, plugin euh, de publication. Et en fait, je rajoute un bloc... Publishing Publications. Je crée une publication Maven que je vais nommer de façon très créative Maven. Et je dis que je veux publier justement mon composant Java. Et en fait, en faisant ça, ce que je vais publier maintenant, c'est cette euh, information enrichie qui contient non seulement mon jar principal, mais aussi mes test fixtures. Et donc derrière, l'autre chose dont j'ai besoin, c'est de décider où le publier. Et donc pour ça, euh, je fais à nouveau un repositories. Et donc par exemple, un truc qui est pratique pour valider que les publications font ce qu'il faut, c'est de simplement le mettre dans un chemin relatif, et du coup ça, ce sera un chemin relatif à mon projet, où je pourrais le mettre, pour être plus malin, dans mon build directory. Donc là, il sera sous build slash repo, et du coup, je peux publier, je peux publier en local, euh, et, euh, et vérifier ce qui se passe, et du coup, si je le fais... Bah, il n'est pas content. Ah oui, parce que je n'ai pas le groovy. Euh... Euh... Et donc là, en fait, on voit que le test fixtures par exemple, n'a pas bénéficié, puisqu'il a été ajouté avant, n'a pas bénéficié du, euh, euh, de cette abstraction. Et donc, je suis obligé ici de rajouter mon euh, ma dépendance à nouveau en connaissant... Euh, le fait que mon implémentation doit être préfixée de test fixtures. Oh, ah, moi j'ai pas de réseau. Euh, bon, ben euh, voilà. <rire> Je pensais que j'avais du réseau, mais visiblement j'en ai pas. Donc il va falloir me croire. <rire> normalement, j'aurais pu vous montrer les, mo les métadonnées, les différentes jars et ce genre de choses, mais là, je sais pas, il ne veut pas me récupérer les dépendances, et je suppose que c'est de ma faute pour ne pas avoir tourné ça auparavant. Ouais, coup de notre get, repo, mais ça c'est bizarre. Bon, sorry. Et donc l'idée, par contre, à nouveau, dans la compréhension de ce que je publie, ce que je publie, c'est le composant. Je dois pas... Il y a toute une série d'API qui existent historiquement dans le Maven Publish pour modifier ce que je publie à cet endroit-là, transformer le POM. Alors évidemment, je peux transformer le POM, euh, dans le sens où euh, bah, rajouter euh, une description du projet, euh, c'est quelque chose qui est important, puisque bah, par exemple, Maven Central va vous demander... Euh, Ça c'est quelque chose, évidemment c'est des métadonnées, on enrichit le pomme et c'est purement des informations de publication, donc ça c'est des choses qu'on peut faire. Mais par contre on peut aussi changer les dépendances, rajouter des artefacts, ce genre de choses. Et en fait non, il ne faut pas le faire là, il faut vraiment le faire en travaillant sur le composant. Et donc ce que je peux faire pour ça, c'est... Euh euh Mais je vais tricher, là j'ai un trou. Et donc là, en fait, en récupérant ce composant Java et au jour d'aujourd'hui, en termes d'API, on n'est pas euh, idéal, mais en le castant dans ce type public, ad hoc component with variance, je peux faire des choses comme... Euh, je peux récupérer une variante depuis mes configurations. Donc si je fais Configuration, Test Fixtures, API Elements. Alors à nouveau, ici, euh, l'API a besoin... Euh, donc je suis obligé de faire un Get, c'est à nouveau à cause de ce conteneur de valeur. Euh, mais en fait, voilà. Et donc, si je ne veux pas publier mes test fixtures, parce que j'en ai besoin, moi, pour mon projet, mais il n'est pas question que je les publie, eh bien, en fait, c'est ici qu'il faut le faire. C'est ici que je dis à Gradle, non, ces variantes-là, tu ne les publies pas. Donc, tu les skips à la publication. Et donc, c'est vraiment, je suis en train de modifier mon composant, justement, dans ce contexte de publication, pour bien dire à Gradle, qu'est-ce qu'il faut publier, qu'est-ce qu'il ne faut pas publier. Et c'est des choses comme ça, en fait, qui euh, devraient être documentées et euh, recommandées pour euh, toutes les problématiques autour de, tiens, ben, je crée un, euh, un de jar avec toutes ses dépendances, je ne veux publier que le de jar, pas, les, euh, pas le jar normal, et ce genre de choses, ça devrait être fait de cette façon-là. Et donc ça, c'est des choses, c'est vrai que c'est à Gradle d'un peu améliorer euh, la documentation et euh, les API pour permettre ce genre de choses. Donc, si je reviens, voilà, on a vraiment cette notion de le composant, c'est une modélisation d'un ensemble de variantes. Les variantes, ce sont des configurations qui sont consommables et leurs artefacts. Et par exemple, on a le composant Java pour le plugin Java. Je pense que le, le, le plugin historique WAR va vous créer un composant WAR qui est un peu différent, puisque forcément, ben, voilà, maintenant, ça reste quelque chose qu'on utilise moins aujourd'hui mais euh, vous allez retrouver un composant Kotlin dans le Kotlin Gradle Plugin. Android a aussi sa propre notion de composant et ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est vraiment de modifier le composant plutôt que la publication. Et c'est pour ça qu'au niveau des métadonnées, c'est très important, parce qu'en fait, on ne peut pas manipuler les métadonnées propres à Gradle qui sont produites. Il euh, y a des API historiques pour manipuler le POM, mais si vous le faites, vous allez créer des différences. Donc en fait, il va y avoir une divergence entre ce que Gradle pense du modèle et ce que vous allez mettre dans un, dans un repository. Et donc comme pour les artefacts, si vos métadonnées ne conviennent pas, ben, il faut modifier le composant. Donc s'il faut enlever des dépendances, ce genre de choses, on le fait sur le composant, pas au niveau juste de la publication. Comme ça, ça permet aussi en plus d'avoir un modèle qui est commun entre ce que vous mettez sur un repository distant et ce qui est consommé entre projets, dans une structure de projet plus importante. Et donc ce que je vous ai montré, valider une publication en fait c'est relativement facile en publiant dans un repository local, alors, les dépendances, on n'en a pas parlé, mais en fait, Gradle supporte des choses comme les dépendances dynamiques, des, ver des versions range et autres. Vous pouvez dire à Gradle, au moment de la publication, tu publies ce qui a été résolu, et pas ce qui a été déclaré. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent être importantes euh, lorsqu'on a des librairies, qu'on veut tester avec un certain nombre de versions, mais par contre, à la publication, on veut s'arrêter sur, euh, sur les versions qui ont été les versions principales testées. Et ensuite, au jour d'aujourd'hui, si vous devez publier sur Maven Central, en fait, utiliser le io-github-gradle-nexus-publish-plugin, c'est vraiment la solution la plus récente et la mieux intégrée pour obtenir ce dont vous avez besoin le plus facilement possible. Parce que, à nouveau, historiquement, Gradle ne s'est pas vraiment positionné par rapport à ça, et du coup, ça restait quelque chose d'assez euh, mécanique et complexe à faire, et là, il abstrait une partie de cette complexité. Donc voilà, donc là, on a vraiment vu un ensemble de choses qui ont été faites au niveau des fonctionnalités JVM. donc ce fameux catalogue de versions, les toolchains, les suites de tests, euh, les test fixtures, et après comment, euh, bah d'une certaine façon, la publication vient euh, utiliser tout ça pour, euh, pour publier votre, votre composant et, euh, et le mettre à disposition des autres, que ce soit Maven euh, Central ou un repository d'entreprise, bien sûr, il n'y a, a pas de différence. Jusque là, tout va bien On a perdu un peu de monde, mais il en reste <rire> Ok, donc, on va changer un peu euh, de position et euh, parler un peu de logique de build. Avant, bon, il reste 50 minutes, vous avez besoin d'une pause de 2 minutes ou pas, ou on enchaîne On enchaîne Oui Alors on continue. Euh, donc, l'idée c'est vraiment d'essayer de voir un peu de quoi on parle quand on a cette logique de build Gradle et pourquoi on dit qu'il faut euh, ben, bien la traiter. Donc, Fichier de configuration, le settings, je vous ai montré, c'est vraiment des euh, options qui sont générales à tout mon projet. Un fichier de configuration ensuite par projet, mon build Gradle, et en fait, c'est dans mon settings que je dis quels sont les projets. Donc, je dois, faire un, un, je dois inclure mes projets de façon explicite. Euh, alors, à nouveau, vous pouvez écrire du code pour euh, parcourir le graphe, enfin, votre, euh, votre arborescence, sous votre projet, mais l'idée, c'est d'être explicite. Et puis après, on a un certain nombre de fichiers annexes, euh, les fichiers de support du wrapper, le catalogue de version... Euh, des choses par rapport à la vérification de dépendance et ce genre de choses. Ensuite, Gradle en termes d'implémentation, il ben, y a l'API, c'est du Java, il y a le DSL avec lequel l'utilisateur va interagir, on va dire, le plus souvent, qui est soit en Kotlin, soit en Groovy, l'écriture de plugin, qui peut se faire, on va dire, en Kotlin ou en Groovy le plus fréquemment, maintenant Java est possible, vous pouvez aussi les écrire en Scala ou en Clojure, le problème c'est que du coup vous amenez un runtime supplémentaire, mais tant que ça compile euh, au bytecode, ben, vous pouvez le faire. Et puis, il euh, bah, y a euh, voilà, les scripts eux-mêmes qui, euh, qui, euh, qui représentent le projet complet. On essaye vraiment de se dire que les scripts de build doivent rester déclaratifs. Euh, on voudrait avoir euh, toutes les choses qui sont communes qui doivent devenir des conventions. Et donc, en fait, on, on recommande d'implémenter, si on veut, des plugins locaux dans le build, euh, afin, euh, afin d'extraire de, cette logique. Euh, et puis, euh, ben, pluginsgradle.org, en fait, c'est ce qu'on appelle le, le, le, le, le portail de plugins. Là, vous pouvez trouver toute une série de plugins fournis par la communauté qui peuvent vous aider à intégrer euh, des outils euh, divers et variés, de la génération de code. Enfin, Il voilà, y, y a plein de choses qui sont disponibles. Quand on parle d'un plugin en Gradle, ben, en fait, un plugin Gradle, c'est un build Gradle euh, avec des plugins de développement de plugins. Ça fait beaucoup de plugins dans la même phrase, mais conceptuellement, c'est là, parce que ça nous permet de, à nouveau, modéliser la construction d'un plugin, valider quand vous créez votre plugin, quand vous créez des extensions, quand vous créez des tâches. On peut, Gradle peut vous aider en disant bah, « Attention, là, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, là, c'est des pratiques qu'on ne commande plus », ce genre de choses. Faciliter les tests d'intégration. Déclarer aussi les métadonnées du plugin euh, afin ensuite de potentiellement les publier sur le portail. Et donc là, on voit, on a par exemple ça c'est très bien. trois plugins de base. Euh, le Java Gradle Plugin, c'est le plus basique qui va vous permettre d'écrire votre plugin en Java. Si vous voulez faire des choses en Groovy, vous, vous appliquez le Groovy Gradle Plugin. Euh, et puis vous avez le Kotlin DSL. Et là, on a un petit souci avec les noms, parce qu'en fait on ne peut pas l'appeler Kotlin Gradle Plugin, parce qu'on aurait un conflit avec le plugin de Kotlin pour Gradle. Et donc il faudrait qu'on trouve quelque chose... Euh... En fait c'est le Java Gradle Plugin Plugin en réalité. Mais voilà, nommer les choses, ça reste toujours aussi gay Quand on développe des plugins en Gradle, le modèle de programmation, euh, c'est des types abstraits qu'on instancie au travers de Gradle, et que du coup, Gradle peut décorer. Et donc, en fait, il y a plein de, de bénéfices au niveau du DSL que vous n'avez pas à gérer dans votre code. Votre code peut vraiment s'occuper des données, et l'interaction, on va dire, avec le DSL se fait par Gradle lui-même à la décoration en runtime. Um, et donc on voit ici, par exemple, euh, en fait, mon, mon, mon type est une classe abstraite qui, a, euh, qui utilise de l'injection de dépendance sur des champs abstraits. Euh, et en fait, la, la classe concrète, elle, sera générée par Gradle euh, au moment où le plugin est appliqué au projet. Et du coup, j'utilise des choses comme ce object, qui est quelque chose que j'ai à disposition euh, sur le projet euh, au moment où j'instancie euh, mon plugin pour, euh, pour générer cette instance. On peut faire des plugins à différents niveaux dans Gradle. Le plus classique, on va dire, c'est un plugin sur le projet. Mais on peut aussi faire des plugins sur le settings, donc à nouveau le contexte de l'ensemble de projets dans mon, dans mon multiprojet. Ou alors sur Gradle, qui est en fait un objet encore plus haut, qui représente une exécution d'un build, mais avant même de savoir qu'est-ce qu'on va exécuter. Et là, c'est ce qu'on appelle des, des scripts d'initialisation. et euh, euh, enfin L'équivalent, pardon, c'est d'écrire un script d'initialisation. Et ça permet de faire des choses comme, par exemple... Euh, vous, vous avez un environnement mixte, donc vous avez quelques librairies open source, le reste c'est du code interne. Par contre, quand les gens build votre librairie open source en interne, ils ne devraient pas parler à Maven Central. ils doivent parler aux repositories d'entreprise. Ben en fait, avec un init script, vous allez pouvoir dire à Gradle, ah, « Attention, quand tu exécutes le build, tu es gentil, mais tu remplaces toutes les déclarations de repositories, tu les supprimes et tu utilises uniquement notre repository interne, qui est la seule chose qu'on doit utiliser sur le réseau interne de l'entreprise. » Donc, ça permet de faire des choses comme ça, en fait, et d'avoir du coup des environnements euh, qui peuvent être euh, contextuels. Euh, donc, vous publiez quand même la chose pour qu'un contributeur puisse participer, mais par contre, en interne, ça build euh, de façon un peu différente. Alors, on a rajouté récemment, euh, et avec entre autres l'arrivée du Kotlin DSL, euh, l'idée d'avoir des scripts de plugins précompilés. Et donc, là, en fait, c'est simplement votre plugin, d'un point de vue euh, représentation, c'est un build script. Donc vous utilisez le DSL, toutes les constructions du DSL, donc c'est comme écrire un script de build, sauf qu'il vit à un autre endroit, il est compilé et il est appliqué ensuite comme un plugin avec une convention. Donc là par exemple, en fait, euh, mon plugin s'appellera MyPlugin. Voilà. C'est le nom qu'il aura au moment où je veux euh, l'injecter comme un plugin dans mon projet. L'étape suivante, évidemment, c'est que pour qu'un plugin, enfin souvent pour qu'un plugin soit intéressant, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc on va devoir écrire des tâches. Et l'idée, c'est que vraiment les tâches sont des fonctions. C'est quoi mes inputs C'est quoi mes outputs Et qu'est-ce qui doit se passer quand l'un d'eux change Et en fait, si je suis explicite pour Gradle, ma Gradle est capable de prendre les bonnes décisions et euh, du coup de faire des choses de façon performante. Et donc en fait, on dit toujours que sur un build, ou sur l'écriture d'un plugin, euh, bah, il faut commencer par faire un test d'incrémentalité. Et donc c'est quoi C'est je lance un build, et mon build fait des choses. Je relance le build une deuxième fois, et en fait, je ne devrais pas avoir d'exécution. Toutes mes tâches devraient être à jour. Puisque je n'ai rien changé, j'ai juste exécuté deux builds de suite, il faudrait que le suivant tout soit à jour. Si le suivant tout n'est pas à jour, c'est qu'il qu se passe quelque chose qui fait que Gradle pense qu'il a du travail à refaire. Alors un des trucs classiques, on va dire, c'est qu'on a tendance à vouloir mettre par exemple un timestamp dans les jars. En fait, il y a moyen de configurer Gradle pour que soit ce timestamp soit ignoré dans un certain nombre de choses, soit même vous disiez ben « Non, en fait, le timestamp il est important quand je release. » Mais finalement, en développement, ce n'est pas ça qui compte. Et donc vous pouvez rajouter le timestamp uniquement de manière conditionnelle, et donc au moins en développement, ben Gradle ne régénérera pas le jar, parce qu'il le considérera comme un jour. Si on passe un niveau au-dessus, en fait on arrive à la mise en cache, et donc là, on active le build cache, on prend deux copies du même projet dans des répertoires différents, donc du coup ils ont un chemin absolu qui est différent, et en fait on lance le build dans le premier répertoire, et puis on lance le build dans le deuxième répertoire, une fois que le premier est terminé. Et logiquement, ce deuxième répertoire, à nouveau ne devrait rien faire, Puisqu'en fait, il est capable, normalement, de récupérer tous les outputs de votre première exécution. Et à nouveau, qu'est-ce qu'on va se rendre compte Ah, zut, tout n'est pas from cache, pourquoi Parce que j'ai des endroits où je fais pas attention, mais mon chemin absolu est important, alors peut-être que ce n'est pas vrai, euh, et ce genre de choses. Et du coup, on peut à nouveau travailler sur le build, euh, et euh, essayer de faire les choses euh, soit un peu euh, plus performantes, en fait au final, pour tout le monde. Donc au niveau de l'écriture des tâches, en fait, c'est quelque chose qu'on peut aussi considérer de manière évolutive. Donc au départ, moi, j'écris une tâche ici euh, qui va euh, avoir un certain nombre de fichiers en input et un directory en output, et elle va faire quelque chose. Hein, c'est ma task action. Mais là, évidemment, à chaque fois que Gradle tourne, Gradle le réexécute. Parce que je n'ai pas expliqué à Gradle quels étaient les inputs, quels étaient les outputs. Ensuite, en déclarant que les inputs, c'est des euh, input files et que c'est un output directory, Maintenant, Gradle sait, ah ok, si les inputs ne changent pas, je sais que je dois rien faire, à condition que l'output existe toujours. Si les inputs sont les mêmes et que j'ai perdu l'output, alors je dois réexécuter. Et ce genre de choses. Et puis, en fait, on passe à nouveau, ça peut être vu de façon évolutive, je rajoute le @Cacheable au sommet, et maintenant je dis, ben, non seulement tu sais ce qui se passe en termes d'input-output, mais tu es aussi autorisé à sauver les outputs dans un cache, en utilisant euh, le, le, le hash de mes inputs comme clé. Et du coup, bah, ça pourrait être du cache local ou du cache remote. Et donc, en fait, c'est quelque chose vraiment qu'on peut voir de façon euh, évolutive. Et du coup, c'est là qu'on revient sur euh, l'aide que les outils de développement Gradle peuvent vous donner. Bah, comme il y a beaucoup dopt in auxquels il faut penser, et qu'en plus, il faut s'assurer que ce soit correct, Gradle peut vous aider en validant les plugins et les tâches, Et donc, soit au runtime, mais là, le problème, c'est qu'une validation au runtime, ça veut dire que non seulement... Enfin, la validation va avoir lieu, mais elle aura lieu chez tous les utilisateurs de votre plugin. Et donc l'idée, évidemment, c'est d'essayer de le faire lors de l'écriture des plugins, avec la tâche validée de plugins, parce que du coup, le plugin que vous publiez est correct et ne générera pas ce bruit, on va dire, au runtime partout où il est utilisé. Et donc l'idée, c'est aussi, avec cette validation, ben voilà, c'est qu'on peut, à nouveau, je vous dis, de manière progressive, adopter un certain nombre de choses, réduire le nombre de warnings en augmentant euh, l'intégration euh, du plugin euh, avec Gradle. Par contre, tout ça, c'est du code. Et donc, si c'est du code, et on a parlé de bonnes pratiques euh, d'ingénierie par rapport au build, bah, il faut le tester en fait. Et donc là, à nouveau, Gradle a deux choses, Project Builder et Test Kit. Et en fait, l'idée avec Project Builder, c'est que vous pouvez faire des tests unitaires. Ça vous permet de valider que quand vous avez appliqué votre plugin sur une instance de projet, les extensions ont été générées, euh, les tâches ont été enregistrées, euh, mais il n'y a pas d'exécution. On va dire que c'est la partie configuration. Donc vous pouvez valider qu'en termes de configuration, il se passe ce qu'il se faut. Par contre, si vous voulez valider que l'exécution de votre tâche fonctionne, alors là on utilise TestKit, puisque là en fait on va modéliser un build complet sur lequel on va générer des build scripts, on va appliquer des plugins et on va vérifier euh, les, euh, les sorties euh, de, vos, euh, de vos tâches. Donc vérifier bah, que ça a bien fait ce qu'il fallait que ça fasse. Euh, vu le temps, je vais passer euh, la démo là-dessus. Euh, mais l'idée, c'était vraiment voilà, de, de remontrer un peu ce qu'on ce qu a traversé avec les slides en, en termes d'implémentation et de genre de choses. Euh, et donc on va, on va continuer. Euh, alors, une chose qui est utile, et qui est quelque chose à nouveau quand on pense au test suite et au fait de tourner mes tests contre plusieurs versions de Java, bah, il est assez naturel de se dire bah, « En fait, quand j'ai créé un plugin Gradle, il est probable que je veux supporter plusieurs versions de Gradle. Et donc, sans doute que à terme on, on, on fournira à nouveau une modélisation de ça. Mais sinon, si au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose qui est nécessaire, eh ben, en fait, on voit que ici ce qu'on fait, c'est à nouveau, on, on fait la, la, la, la, le bas niveau. Donc, on génère des tâches de test pour mon plugin, tout simplement en utilisant à chaque fois euh, une euh, système propriété qui a une valeur de version de Gradle différente. Et en fait, il suffit que dans mon test, j'interroge cette système property pour éventuellement changer mes assertions. Ou alors, si mon plugin est censé être 100% compatible, je peux même éventuellement ne pas me servir de ça et juste me contenter de, de réutiliser la propriété pour démarrer la bonne version de Gradle et puis après exécuter mes tests. Mais l'idée, évidemment, ce serait d'offrir euh, un support euh, au travers de tests matriciels où, à nouveau, vous pourriez dire plusieurs versions de Java, plusieurs versions de Gradle, Génère-moi l'ensemble, la combinaison de, de tâches de tests nécessaires à ça. Donc ça, c'est euh, les différents éléments qui, qui, qui, euh, qui composent ma logique de build. Maintenant, évidemment, dès que j'ai un certain nombre d'éléments comme ça, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment les structurer. Et là, à nouveau, on a un certain nombre de recommandations. Donc déjà, le projet qu'on a vu là pour les illustrations JVM, c'était un simple projet. Mais très très vite, on va dire, un projet Gradle, souvent à plusieurs sous-projets, euh, parce qu'on euh, euh, on a différentes choses à faire. en fait. Ne fût-ce qu'isoler certaines choses de test ou certaines validations, ça peut parfois être plus simple de les mettre dans un autre projet plutôt que de les garder dans le même projet. Donc le Settings, ben voilà, on déclare les participants du build et on configure les éléments communs. Et puis après, on peut utiliser des tâches comme Projects. Hein, vous, vous téléchargez, enfin, vous clonez un... Un repository qui contient un build-gradle, vous pouvez éventuellement lister les projets qui le composent avec cette tâche-là. Et donc il y a moyen d'avoir des descriptions de projets qui du coup se retrouvent dans ce rapport et vous permettent d'appréhender qu'est-ce que j'ai cloné, qu'est-ce que ça fait, comment est-ce que ça marche. Et donc l'idée au niveau de la structure du build, c'est qu'on veut vraiment l'approcher comme du code. On va éviter les répétitions, on va construire des abstractions. Donc en bref, on va faire des bonnes pratiques d'ingénierie logicielle. Euh, tout en sachant qu'il euh, y a des choses qu'on a apprises et donc il existe des constructions dans Gradle All project, Sub project, qui permettent en fait, d'injecter depuis un projet de la configuration dans les projets enfants. Et en fait on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, euh, maintenable parce que euh, du coup quand vous ouvrez un projet feuille de votre hiérarchie de projet, bah, vous, vous ne savez pas en fait, ce qu'il fait. Parce qu'il y a une partie de sa configuration qui est injectée d'ailleurs et comme vous avez un build script qui ne dit rien euh, ben, vous ne savez pas ce qui est injecté. Et donc on, maintenant, on recommande en fait beaucoup plus, justement, et on, on va voir ça, d'avoir des plugins de convention qu'on applique explicitement, et du coup, on a peut-être un peu de duplication en termes d'application de plugins, mais au moins, quand on ouvre un projet, on sait quel, ce que fait ce projet et, et, euh, et ce qu'il est. Donc, pour vous montrer tout ça, je vais fermer celui-là. Donc, ici, en fait, j'ai un projet euh, d'application. Donc, il qui y a, qui a, a quelque chose qui, à la base, peut avoir été généré par, euh, par euh, Gradolinit. En fait, mon projet d'application, euh, je ne suis pas sur le bon « Settings », on vais oublier ça pour le moment. En fait, il a un projet app, un projet list, un projet utilities, et donc il démontre des choses comme les dépendances entre mes différents projets. Donc on voit que dans mon projet utilities, par exemple, il utilise ce projet list comme une dépendance, et en termes de type de projet, le seul plugin qu'on applique, c'est un plugin Java Library Conventions, qui est dans un, un, un namespace org example, et en fait, ce plugin-là, c'est un plugin qui est euh, défini dans mon build. Alors, ça, ça fait partie des évolutions qu'on aimerait faire un jour, c'est rendre ça un peu plus navigable, parce qu'aujourd'hui, l'IDE ne m'aide pas, J'ai pas de contrôle-clic pour aller à la déclaration de mon projet. Par contre, grâce à des fonctionnalités comme euh, la recherche partout dans IntelliJ, si je sélectionne mon, euh, mon nom de plugin, en fait, IntelliJ me dit toujours, « Ah, mais regarde, j'ai trouvé un fichier qui correspond à ça. » Et donc, un Shift-Shift et un Enter me permettent d'arriver dans mon plugin donc, j'ai quand même un peu de navigation et on voit en fait que je suis en train de parler d'un plugin, enfin d'un projet qui applique le plugin Java Library et il applique aussi ces fameuses conventions communes. Et donc, là, à nouveau, je peux aller voir les conventions communes et donc on peut découvrir que ben, tous les plugins Java, enfin tous mes projets en fait vont appliquer le plugin Java, tout le monde va utiliser Maven Central, on fait tous des toolchains en version 17 on a une contrainte sur commons texte 1.9 de façon commune, sans doute qu'il y a une raison spécifique dans mon projet, et on a tous décidé qu'on euh, utilisait JUnit Jupiter, mais la version 5.8.1 pour l'ensemble des configurations, des tâches de test de tous les projets. Et donc si je retourne dans mes différents projets, on avait mon utilities, on arrive sur list, on voit que celui-là ne dépend de rien, par contre pareil, c'est aussi un Java Library Convention, ah ben, c'est pratique, on sait maintenant ce que ça veut dire, on n'a pas besoin de, de retrouver, de chercher plus. Et alors j'ai mon projet euh, d'application euh, qui lui applique un autre plugin, le Java Application Convention, à un certain nombre de dépendances et configure aussi euh, la classe principale. Parce que ça typiquement ma classe principale, ce n'est pas quelque chose que je vais configurer dans mon plugin de convention, puisqu'il y a beaucoup de chances que ma classe d'application, bah, elle soit spécifique, si j'ai plusieurs points d'entrée euh, plusieurs points d'entrée dans l'application, bah, cette classe-là, en fait, c'est à chaque fois une différente, en toute logique. Et donc, on peut à nouveau, euh, ici, partir voir ce plugin-là. Et on voit que bah, c'est simplement, en fait, les conventions communes et ce fameux plugin application, qui n'est pas le même que le plugin Java Library, qui a certaines euh, opinions différentes, justement, par exemple, il vous propose un, euh, un Gradle Run qui vous permet de tourner votre application. Ça fait du sens que j'explique là Oui Ok. Donc, tant que je suis dedans, on va gagner du temps en, en tournant. En fait, il se passe quelque chose ici qui est que euh, si. Euh, je viens, et on verra si j'ai récupéré le réseau. Euh, si je viens tourner mon build, donc là j'assemble juste, je tourne même pas les tests, je crée juste en fait les différentes dépendances. Donc voilà, j'ai un build successful et je peux regarder euh, mon build scan. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est par exemple, disons que j'aille dans mes Java convention et que je décide finalement euh, qu'en fait Java 11 c'est bien suffisant. Et en fait, en faisant ça, on voit tout d'un coup que je suis en train de compiler Kotlin dans mon build source et que j'ai mis un certain temps avant de commencer ma phase d'exécution de mon projet. Et donc, si j'ouvre euh, mon build scan, on va voir qu'en fait, au niveau de ma timeline, j'ai euh, dû, bon, recompiler mon build source, c'est normal puisque j'ai fait un changement, mais en fait, l'ensemble de mes tâches ont été euh, en partie réexécutés, et il n'y a rien du tout qui est up-to-date, from cache, ou ce genre de choses. Tout a vraiment dû retourner. Et donc ça, c'est en fait une conséquence de l'utilisation d'une convention historique de Gradle, qui est ce build source que je vois ici. En fait, build source, c'est considéré comme un build implicite, mais qui est ajouté au class pass de tous vos projets Gradle. Et donc, dès que je fais un changement dans build source, en fait, j'invalide de classpath de l'ensemble de mes projets, quel que soit le changement, quel que soit son impact. Il n'y a aucune granularité fine. Et donc, en fait, en termes, pareil, d'organisation, donc si jamais des temps de build deviennent problématiques, ou qu'il faut euh, chercher euh, à réduire euh, les temps de configuration du build, une stratégie qu'on recommande aujourd'hui, et en fait, je vais le faire simplement en renommant ici mon directory en build logic. Bah, bah, on va le déliter. Donc en fait ce que je fais ici, c'est je le transforme non plus en un... Euh un build implicite mais je le transforme en un build inclus enfin une, un, une composition de build explicite et donc c'est moi qui dis pour que mon projet fonctionne il me faut un projet qui en plus est dans plugin management donc c'est un projet qui va fournir des plugins à mon propre build et il faut que celui là euh, euh, bah, euh, tu le trouves dans build logic donc c'est toujours quelque chose qui est local à mon projet mais par contre, maintenant, j'en fais quelque chose de beaucoup plus... Enfin, euh, de d'un peu différent en termes de comportement. Et ce que ça va me permettre de faire... Alors, il faut que je rajoute ici mon AppLogic. Et donc, par exemple, mon Java Application Convention. Donc, je la supprime de mon Main. Et en fait, elle est dans un sous. Donc, ce sont des projets différents. Et donc, en fait, quand je vais consommer ces différents plugins, je vais consommer des choses beaucoup plus spécifiques. Et du coup, ça me permet maintenant. Donc, déjà, on peut vérifier que tout fonctionne encore. Donc, là, forcément, j'ai bien sûr, j'ai complètement changé la structure de mon build. Donc, il est évident qu'il va tout recompiler, tout retraiter, ce genre de choses. Euh, mais sinon, j'ai un build successful. Mais donc, si ici, maintenant, je viens rajouter quelque chose comme Maven Publish pour me préparer. Donc là, c'est vraiment, je ne rajouté mes event publish que pour mon application convention. Et donc, ce qui serait idéal, c'est que cette modification de logique de build n'invalide pas l'ensemble des tâches des projets libs et utilities. Et donc, on voit maintenant, si je reviens dans mon build scan, qui est une façon euh, pratique de voir la chose, on voit effectivement que tout ce qui concerne list et utilities est resté up to date, et en fait même app a un certain nombre de choses qui sont restées up to date, parce que maintenant l'application du plugin et ce genre de choses est beaucoup plus euh, fine, et du coup Gradle peut euh, dire, ah ben non en fait c'est pas tout le class passe qui change, c'est uniquement un certain nombre de choses, et donc j'ai moins de travail à faire. Et donc, en fait, c'est à nouveau, en termes de, de structuration des builds, ben, c'est des choses qu'il est utile de savoir, parce que euh, ben, ça permet de, à nouveau, c'est très simple, hein, je génère quelque chose, j'utilise Build Source, c'est très pratique, ça, ça me permet d'aller vite. Si par contre, un jour, la performance est quelque chose euh, qui devient critique, eh bien, j'ai des stratégies d'amélioration euh, de ce genre de choses. On va revenir là et donc vraiment l'idée avec les plugins de convention c'est qu'en fait comme on l'a vu hein, je fais surtout de l'orchestration et des configurations par défaut euh, et bon ici dans ce que je vous ai montré c'est des plugins qui sont au sein de mon propre projet mais il est évident que je peux décider de publier ces plugins et du coup, dans l'entreprise, d'avoir ben voilà, des plugins de convention que j'applique sur l'ensemble des projets de l'entreprise qui me permettent d'extraire toute une série de configurations pour que les développeurs n'aient pas à s'en sou... soucier et puissent simplement ben, appliquer un plugin, développer leur code et ne pas, se... pas se poser trop de questions pour le reste. Donc, ben, La convention build source, on en a parlé. C'est quelque chose qui me permet justement d'avoir par défaut euh, toutes ces euh, notions de build logic visibles dans tout mon projet. On utilise la composition, en fait, ça me permet de mélanger plusieurs builds indépendants, et donc on a un build principal qui peut inclure d'autres builds, alors ça a d'autres utilisations, par exemple, ça vous permet, vous avez euh, deux composants logiciels qui vivent séparés dans votre entreprise, et puis un jour, quelqu'un doit faire un refactoring d'une API qu'il partage. Ben, vous pouvez construire un build composite avec les deux projets, et du coup, vous êtes en mesure de faire, d'abord dans l'IDE, le refactoring va bien s'appliquer au travers des frontières de projet, puisque l'IDE verra l'ensemble le enfin, des deux projets comme un tout, et puis ensuite, ça va vous permettre de vérifier immédiatement que les changements que vous faites, bah, vous pouvez tourner les tests de chaque côté et tout continue à fonctionner. Et donc on peut décliner cette composition au niveau de la logique de build, c'est ce qu'on a fait dans l'exemple là, rapidement, et ça nous permet euh, d'avoir un certain nombre de bénéfices euh, par rapport à ce que, que build source donne en termes justement de granularité des changements et de leur impact. Bah, donc la démo, je l'ai faite en un coup. Mais du coup, ça veut dire que d'un point de vue structure de build, c'est une question qu'on a souvent. Oui, mais Gradle, euh, moi, on utilise plusieurs repositories, nous, on n'utilise qu'un seul repository. En fait, Gradle est relativement euh, agnostique par rapport à cette option, puisqu'on estime que c'est une décision qui vous appartient. Et par contre, avec l'idée des composites, vous pouvez tout à fait travailler, euh, tant en mono qu'en multi multi-repo en tout d'un coup disant, ben bah non, j'ai besoin de plus qu'un seul build, j'ai besoin d'en combiner plusieurs ensemble, ou alors vous êtes en mono-repository, mais vous avez un point d'entrée qui est l'ensemble du repository, et puis vous pouvez avoir des points d'entrée à l'intérieur, qui sont, bah, telle équipe, elle travaille que sous cet élément-là, donc ils importent que ce projet-là, mais euh, ce genre de choses. Et donc c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui, qui est laissé à votre appréciation, on va dire, euh, et qui vous permet bah, de gérer euh, les différentes situations. Ça suit toujours jusque-là Ok, donc, on, on a dit que ben, une des choses euh, importantes pour Gradle, c'est cette notion de performance. Et en fait, la notion de performance, elle est tout simplement liée euh, au fait qu'en tant que développeur, il euh, ben, euh, y a un certain nombre de comics euh, qui font du sens. Hein, euh, le fait que vous êtes concentré sur une tâche, puis quelqu'un vous pose une question, et il faut reconstruire tout le modèle mental de ce que vous faisiez. Et donc, très clairement, dans ce contexte-là, ben, un build rapide, c'est moins de temps d'attente, moins de changement de contexte plus de fluidité dans le travail, et donc pour nous la performance du build au niveau de Gradle Build Tool nous paraît euh, quelque chose de critique. Par contre, euh, bah, tout le monde sait que quand on parle de performance, il faut mesurer, parce que sinon on ne sait pas très bien ce qu'on fait, on ne connaît pas très bien les effets de ce qu'on a. Et donc l'idée c'est que euh, si vous voulez regarder la performance de votre build, bah, il va falloir mesurer, faire des changements, mesurer et puis comparer les résultats. Euh, donc J'en ai, ai montré un ou deux et je l'ai mentionné, euh, les builds scans, et entre autres par la timeline, et entre autres par ce qui se passe dans un build, c'est un outil qui est quand même euh, bien fichu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le build. Toute cette information, vous pouvez techniquement la retrouver dans les logs, mais euh, voilà, le, le, sa présentation n'est pas, euh, pas la même. Donc une des choses qu'on fournit euh, à côté de Gradle, c'est ce qu'on appelle le Gradle Profiler, et en fait ça, si la performance est vraiment... Euh, un souci du build ou même euh, un point d'attention euh, pour vous, mais en fait, il va vous permettre de définir des scénarios, qui sont soit des scénarios de développement, soit des scénarios euh, qui se passent plutôt sur l'intégration continue. Et donc, les scénarios, c'est quoi C'est, ben, je tourne le build, je fais un changement dans une classe, je retourne le build. C'est quoi l'effet Et donc, en fait, on a un système de... De, de, de recettes qui permettent de générer des changements dans le code pour ensuite vérifier l'impact justement sur la performance du build et donc ça peut être un outil bah, qui permet de dire bah, voilà moi en tant que développeur je travaille surtout dans un module mais qui est au cœur du build et parfois je change les API c'est quoi le coût dans ce cas là euh, De l'incrémentalité, euh, on peut aussi mesurer la synchronisation dans l'IDE donc quand vous changez de la logique de build moi pour le moment j'ai travaillé sur des petits projets donc ça va relativement vite malheureusement quand vous avez plusieurs centaines de projets voire des milliers de projets comme on a euh, sur les plus gros builds Gradle qu'on connaît, la synchronisation dans l'IDE c'est quelque chose qui peut euh, commencer à pêcher et parfois il est intéressant de se rendre compte tiens il y a des options, il y a des configurations qu'on fait qui sont pas nécessaires de faire, on ferait bien de les mettre euh, hors du chemin critique euh, en, euh, en refactorant le build ou en arrangeant les choses. Et donc vous pouvez derrière utiliser ça de façon récurrente sous forme de benchmark pour prévenir les régressions ou alors euh, faire du profiling euh, qui vous permet d'identifier les bottlenecks. Évidemment, pour identifier les bottlenecks, ça suppose que vous avez écrit de la bille logic, sinon la seule chose que vous allez faire, c'est identifier les bottlenecks de Gradle Core ou les bottlenecks des plugins que vous utilisez. Mais cette information peut être utile tant pour nous que pour les auteurs de plugins, en disant bah, « Attendez, dans notre cas, là, regardez, il se passe quelque chose qui est vraiment euh, potentiellement problématique. » Et donc, Gradle a... Euh un certain nombre de choses liées à la performance, mais en tant qu'utilisateur, vous avez deux, euh, deux éléments qui sont relativement importants à comprendre euh, et euh, à contrôler. Euh, la construction parallèle et la gestion de la mémoire. Donc la construction parallèle, en fait, Gradle par défaut alloue un certain nombre de traites de travail euh, qui équivaut euh, au CPU de la machine sur laquelle il tourne, et... Quoi que vous utilisiez comme option, il va utiliser ces euh, différents workers en parallèle pour le téléchargement des dépendances, et pour les tâches qui ont été développées en utilisant ce qu'on appelle la Worker API, c'est-à-dire que l'implémentation de la tâche elle-même fait appel à cette Worker API et dit, moi, mon travail peut être parallélisable. Donc, ce que le build m'a demandé, c'est 25 actions, voilà les 25 actions, s'il te plaît, arrange-toi pour les, euh, les planifier de la façon la plus euh, efficace. Ensuite, vous pouvez aussi choisir d'utiliser ces workers pour que l'exécution des tâches, donc là on est à un niveau euh, plus haut, soit en parallèle. Mais ça, ce n'est pas une option qu'aujourd'hui on active par défaut, parce que même si l'ensemble de Gradle Core le supporte, on sait qu'il y a certains plugins qui ne sont pas très de safe, euh, et donc où euh, l'exécution en parallèle de la même tâche sur plusieurs projets peut poser des problèmes. Et donc ça, c'est quelque chose à tester. Mais par contre, évidemment, euh, bah, il est clair que quand on, on le voit dans l'exemple ici en dessous, hein, si pour assembler euh, mon, euh, mon projet, je peux me permettre de construire mes sources JAR en parallèle de mon JAR, ben voilà, on, on, il est évident que le, le temps total de build euh, peut être diminué de façon relativement importante. Donc évidemment, si on n'a qu'un seul projet, ce pas important, parce que ce n'est pas du parallélisme entre tâches du même projet, on parle de parallélisme entre tâches de projets différents. Euh, un conseil euh, pour le max worker, c'est en général le mettre surtout sur une machine de dev, à un petit peu moins que le nombre de CPU, parce que sinon un build qui est bien optimisé peut en fait vous empêcher de bosser sur votre machine quand il tourne. Puisqu'il va vraiment cramer toutes les ressources pour aller le plus vite possible. Euh, et donc moi par exemple je pense que maintenant c'est quoi C'est 10 CPU sur les M1 euh, machin et donc je dois avoir une configuration à 8, quelque chose comme ça. Plus il y a aussi une option qui permet de dire priorité euh, un peu plus low histoire que mon utilisation de la machine reste la, la, la prioritaire. Et alors, il y a un dernier élément dans le parallélisme, c'est que vous pouvez le faire au niveau des tests. Et en fait, toutes ces informations de choses à tourner en parallèle, Gradle les exécute dans le contexte du max worker, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit un test, que ce soit la worker API du téléchargement de dépendance ou des tâches, ils doivent attraper un worker qui est libre, et donc vous avez en fait cette espèce de maximum euh, de parallélisme euh, qui, euh, qui contrôle quand même pour éviter justement qu'on crée euh, un nombre euh, trop important euh, de tâches au même moment sur, sur, une, sur une machine donnée. Mais donc ces différents éléments qui agissent à différents endroits, et donc il est évident par exemple que le parallélisme des tests nécessite d'avoir des tests qui peuvent tourner en parallèle, qui n'ont pas de, st de statut statique à partager ou qui n'ont pas un accès à une ressource partagée comme une base de données ou ce genre de choses, où ça peut être plus compliqué à mettre en place. Euh, si c'est le cas. L'autre chose, c'est la gestion de la mémoire. Parce qu'en fait, avec le wrapper de Gradle, en fait, on a d'office à faire à deux processus GVM au moins. Il y en a un, c'est le client, qui par défaut tourne avec 64 MB, parce qu'on estime qu'il est tout petit et en fait, il sert surtout euh, de, de canal de communication pour vous renvoyer du retour sur la console. Et sinon, en fait, ce qui exécute vraiment votre build, c'est le daemon. Maintenant, le daemon, c'est le process principal. On a bien parlé de parallélisme avant et de worker. Chacun des workers, c'est aussi potentiellement une JVM supplémentaire. Et donc, il y a une des choses à laquelle il faut faire attention, c'est que si vous dites, ah, mais moi, tous mes test workers, ils ont besoin de 16 gigas de RAM, je vais en mettre 10 en parallèle, plus mon daemon qui, lui, je vais lui donner 20 gigas de RAM, ben, vous êtes à 160, 180 gigas de RAM. Moi, ça tourne plus, quoi. Et sans doute que la majorité des gens n'ont pas 180 gigas de RAM sur leur poste. Euh, voilà. donc ça c'est des choses, il faut être conscient euh, que c'est là alors au niveau de la gestion de la mémoire bah, évidemment en général on peut s'en rendre compte parce que tout d'un coup le build euh, peut paraître lent pour le travail effectué euh, on peut avoir des messages comme quoi en fait le, le démon Gradle euh, à la fin du build s'il se rend compte que le taux de garbage collection était trop important il va se, euh, il va se couper parce qu'il n'est pas sûr que le build suivant il puisse le faire de façon propre et donc si on voit les démons qui disparaissent avec ce genre de message dans leur log, ça ça peut être une indication qu'on a des problèmes. Euh, les bill scans montrent cette info-là en fait. Eh oui, ça c'est pas mal à Il vaut mieux que je le clique d'ici. Alors ce bill scan là n'est pas forcément le plus fou parce que donc on a un temps de bill total de 53. On va faire ça comme ça on a un temps de build total de 53 secondes et on n'a qu'une seconde passée en garbage collection. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, pas euh, catastrophique. Maintenant, ce serait intéressant de comprendre pourquoi on passe quand même une seconde en garbage collection. Mais euh, il est possible qu'un build qui ait vraiment des gros problèmes, euh, vous soyez avec des temps euh, beaucoup plus importants et du coup, en fait vous commencez à influencer le temps total de build de façon significative. Et donc ça, à nouveau, c'est une information qui peut, euh, qui peut être vue sur un build scan euh, de... de de façon relativement simple. Et bien sûr, pour en revenir au Gradle Profiler, il peut tourner dans un mode en fait, où il capture les allocations mémoire, et donc si jamais, vous, dans l'écriture de votre tâche, ou dans un certain nombre de choses, vous faites vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup d'allocations, bah, ça peut être quelque chose qui peut être représenté à cet endroit-là, puisque forcément l'allocation d'objets peut avoir des conséquences, euh, sur le enfin, a des conséquences sur le garbage collector. Du coup, on a un certain nombre, à nouveau, de façons de gérer ça. Pour euh, le launcher, c'est très rare qu'on en ait besoin, mais voilà, on peut passer les Java opts pour changer ça. Le Gradle Daemon, en général, on va le faire dans le Gradle Properties, et on a un org Gradle JVM Args. Euh, il faut savoir que ça, par exemple, le max Metaspace ou le "-xmx 2Go", euh, ce sont des choses qui vont faire qu'un démon décidera ou non s'il peut tourner votre build. Donc en fait, si vous avez deux builds en local, un qui demande 4 GB, un qui demande 2 gig, euh, le, ce sera deux démons séparés. Parce que leurs demandes mémoire ne sont pas les mêmes. Et j'ai un trou tout d'un coup, si le 4 GB acceptera le build de 2. Je ne pense pas qu'on ait euh, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, ah, non, ce que vous demandez, c'est deux démons séparés, moi je ne suis pas forcément compatible, et donc on va démarrer un autre démon euh, en parallèle. Et pareil, au niveau des tâches de test, c'est aussi un endroit où parfois on a besoin de plus euh, de mémoire, et donc là on peut dire, pas un, qu'il faut que le, le worker qui tourne les tests euh, ait un heap plus important euh, pour ses besoins. Donc ça, c'est vraiment des choses, on va dire, euh, relativement basiques et qui sont intéressantes de jeter un coup d'œil au moins une fois sur chaque build euh, pour s'assurer qu'on soit euh, dans, les bonnes, euh, dans la bonne configuration. Ensuite, Gradle, euh, de par ses phases... Je... C'est marrant, tiens, si on est... J'ai dû diliter un slide de trop. Euh... <rire> donc, avant que Gradle puisse exécuter vos tâches, en fait, il faut que Gradle configure les projets. Et donc, configurer les projets, c'est quoi ben, C'est ce que j'expliquais au début. Vous avez demandé de tourner les tests. Pour tourner les tests, il faut bien compiler le code. Il faut aussi compiler le code de test. Donc, en fait, on va générer ce graphe de tâches qu'on pourra ensuite exécuter. En fait, cette opération, Gradle, au jour d'aujourd'hui, il l'a fait à chaque fois. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, l'ensemble de votre configuration de build doit être exécuté pour produire un graphe de tâches qui ensuite peut lui-même être exécuté. Et en fait, on, on est en train d'introduire quelque chose qu'on appelle le, le cache de configuration. Et l'idée, c'est qu'on va cacher le résultat du calcul de graphe de tâches et ensuite le réutiliser pour les builds suivants. Mais ça veut dire qu'on passe d'un mode où euh, vous prenez euh, un build avec des centaines de projets et éventuellement un temps de configuration de 10 secondes, ce qui est, on peut dire, pas énorme. Oui, mais sauf qu'en fait, vous voulez exécuter un test, vous prenez un coup de 10 secondes avant que le test commence. Donc là, tout d'un coup, on se rend compte que ça peut être énorme. Parce que si votre test, il fait 200 millisecondes, en fait, toutes les exécutions font 10 secondes et 200 millisecondes. Et donc, on, tout d'un coup, on fait disparaître en fait, ces 10 secondes carrément. Alors, pour un build complet qui dure une heure, c'est pas un problème, mais pour justement... Le cas d'utilisation dans l'IDE pour le développeur qui fait tourner des tests, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est un gros changement. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça bah, En fait, on applique les mêmes logiques que pour les tâches. On va détecter les inputs de votre logique de build, les utiliser pour en faire une clé de cache, et utiliser leur changement pour dire « Ah, stop, il y a quelque chose qui a changé, on invalide. Hein, » Genre, moi j'utilise Java 17, le Java 17 que vous aviez, il était disponible à tel endroit, vous avez finalement installé un nouveau Java 17, ah, Gradle est en train de choisir indifférent, zut, ça c'est quelque chose dont on doit tenir compte. Il va falloir qu'on réexécute l'ensemble de la configuration, parce qu'on ne peut pas savoir, vous avez peut-être un endroit dans votre logique, le fait que le vendeur de la GVM impacte une système propriété de vos tests, par exemple. Et donc ça, c'est des choses qui vont, euh, qui vont du coup euh, euh, influencer ça. Par contre, ça a un bénéfice relativement majeur, c'est que pour pouvoir faire ça, on est obligé de vous forcer à isoler vos tâches du modèle de Gradle, qui historiquement, malheureusement, est complètement mutable. Mais du coup, en vous isolant de ça, on sait que vous êtes safe, puisqu'on sait que votre tâche ne peut plus modifier ce modèle. Et du coup, par défaut, quand on utilise le configuration cache, en fait, on garde, on gagne. Pour être configuration cache compatible, il faut être safe. Et du moment où vous êtes safe, eh bien, on sait qu'on peut tourner toutes vos tâches en parallèle, qu'elles soient dans le même ou dans d'autres projets. À partir du moment où elles n'ont pas de dépendance directe entre, elles peuvent démarrer dès qu'il y a un worker de libre, pour continuer à avancer sur, euh, sur le graphe. Et donc, quand rien n'a changé, plus de phase de configuration, en plus, un build qui s'exécute peut avoir moins de besoin de mémoire, puisqu'en fait, tout le modèle du build, ben, en fait, il n'est pas là. Et d'ailleurs, même si le configuration cache a créé un save point, en fait, on peut tout d'un coup se débarrasser du modèle de build. On n'a plus besoin de le garder, puisqu'on sait que l'exécution derrière, elle est forcément isolée. Et du coup, aussi, cette exécution de toutes les tâches en parallèle, y compris en intra-projet. Et donc, le genre d'effet qu'on voit, c'est ça. Donc là, on a par exemple un, un grand euh, projet euh, Java classique, on va dire, pour tourner help. Donc help, c'est juste le prompt Gradle, mais à nouveau, pour tourner help, comme c'est une tâche que vous pouvez modifier dans votre build, il faut générer un graphe de tâches. Alors le graphe de tâches, ici, c'est juste help, donc il est très limité, mais il faut quand même qu'on vérifie que vous savez vous n'ayez pas dit, oh, moi pour tourner Help, il faut qu'on fasse une connexion euh, à un serveur, c'est quelque chose que vous pouvez faire en grade au jour d'aujourd'hui. Et donc on voit qu'on passe de potentiellement 8 euh, secondes à une demi-seconde, mais quand on veut assembler l'ensemble du projet avec un changement d'implémentation quelque part, enfin construire l'ensemble des binaires du projet, ça peut parfois passer le temps de build de 40 secondes à 13 secondes. Et parce qu'en fait, sans doute que, dans ces 40 secondes, il y a une bonne partie qui est purement la configuration du projet, que tout d'un coup, on n'a plus à faire du tout. Et donc, en fait, les 13 secondes-là, c'est vraiment des 13 secondes qui sont utiles à votre projet. Petite démo, parce que parfois, ça vaut mieux que les longs discours, même si je parle beaucoup. Euh, J'ai plus besoin de celui-là. Donc ça, en fait, je reviens au projet Gradle que j'avais ouvert tout à l'heure. Et en fait, ce que je vais faire, c'est, je vais prendre un test ici, que je vais tourner. Et donc là, je suis vraiment sur le projet Gradle, et on voit que j'ai relativement rapidement mes tests qui s'exécutent. Donc, pourquoi Parce qu'en fait, si je remonte dans mon historique ici, tout en haut, je vais voir, parce que je l'avais préparé, qu'il a réutilisé l'entrée du cache de configuration. Si par contre... Euh... Où est-ce qu'il va me le montrer, celui-là Par contre, je supprime ma configuration ici et que j'en recrée une pour un contexte différent. On voit là maintenant que Gradle m'a signifié au départ, zut, j'ai pas de task graph, donc il va falloir que je le recalcule. Et on voit en fait que mes tests ont mis beaucoup plus de temps à démarrer. Et donc ici, on est encore sur un temps de configuration qui est relativement contrôlable puisque euh, bah, le, le test a un certain nombre de tests importants, il tourne pour euh, quelques dizaines de secondes, et donc le ratio n'est pas, est pas dramatique, mais je ferais pareil avec un unit test. le ratio serait complètement différent, évidemment. Puisque mon unit test tournerait en quelques, milli, quelques centaines de millisecondes, et par contre, mon temps de configuration, même s'il n'est que de 4 secondes, bah là, c'est quelque chose que je commence à voir, et donc si c'est euh, régulièrement quand je suis derrière mon IDE pour faire ce genre de choses, et donc c'est vraiment un changement qui est... Euh, qui est euh, bah, qui est assez génial en fait. Quand on arrive à rendre son bill compatible et qu'on peut le faire tourner comme ça, on sent vraiment une différence euh, en, en termes de développement. Et donc c'est euh, vraiment quelque chose qui est euh, utile et confortable quand ça fonctionne. C'est quand même dommage qu'ils ne reviennent pas sur mon truc. Voilà, bref. Donc par contre, évidemment... Utiliser ça, comme on a expliqué, puisqu'il faut avoir un modèle d'isolation, bah ça a des contraintes sur la logique de configuration. Donc euh, tout ce qui est l'environnement, les fichiers de configuration, les processus externes. Si je m'en sers pour faire de la détermination de ma logique de build, bah, il va falloir que je les déclare comme des inputs. Et donc évidemment, par exemple, si je dis que euh, le chat euh, du euh, commit git en cours impacte ma logique de build, ben bah oui, donc là j'ai un problème, c'est que le configuration cache, dès que je change de commit de référence sera invalidé, et donc ça c'est des choses, après il faut se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que non, c'est quelque chose que j'utilise, mais, ou alors pas toujours, un peu comme le timestamp dans les jars dont je parlais au début, peut-être qu'il est bon à ce moment-là de ne pas s'en servir la majeure partie du temps, seulement dans les builds de release, mais pas dans les builds de dev, par exemple. Euh, ça change un certain nombre de choses sur ce qu'on peut faire, avec par exemple les build listeners, puisque un build listener, au jour d'aujourd'hui dans Gradle, vous permettait de réagir à des événements de la phase de configuration, oui, mais le problème, c'est que dans le configuration cache, potentiellement, toute cette phase-là est skippée. Donc, vos listeners, ils ne peuvent plus être invoqués. Euh, or, vous avez leur implémentation nécessitait peut-être qu'ils soient invoqués, même si euh, les phases de configuration sont faites très rapidement. Euh, et donc, il y a toute une série de règles comme ça, et donc, il y a un lien vers la documentation, euh, qui, euh, bah, qui sont nécessaires afin d'être compatibles, et qui, du coup, qui imposent que votre build soit compatible, mais aussi que les plugins que vous utilisiez. Donc ça, c'est un peu un challenge, puisque ça veut dire que nous, en termes de, de, de passer le mot, on doit aller voir les auteurs de plugins populaires et leur dire, bah, écoutez, votre plugin, il est pas mal utilisé, mais il bloque l'adoption du configuration cache. Est-ce qu'on peut bosser avec vous pour faire une release euh, qui sera compatible Mais les contraintes ne sont pas que sur la configuration, elles sont aussi sur la logique d'exécution. Il y a beaucoup d'endroits en fait, où c'est très pratique dans le Gradle de prendre une référence au projet, même au moment où on exécute la tâche, pour faire quelque chose. Et tout simplement parce que c'est quelque chose qui était jusqu'ici très facile à obtenir. En fait, il est temps de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de la référence au projet Ou est-ce que je peux pas, dans le constructeur de ma tâche, prendre ce dont j'ai besoin sur le projet, qui est quelque chose que le configuration cache peut m'autoriser à avoir parce que, bah, on sait que c'est un état euh, qu'on va pas modifier ce genre de choses. J'en fais du coup un champ de ma tâche, et dans le, le, le cœur d'exécution de ma tâche, bah, j'utilise cette valeur-là au lieu de naviguer depuis le projet. Et aussi, on ne peut pas avoir d'objets live dans les inputs. Je ne peux pas avoir un input stream ou un socket en task input, parce qu'à ce moment-là, il sauve quoi le configuration cache dans, dans, dans les inputs de tâches qui doit désérialiser pour l'exécution pour suivante. Voilà, donc à nouveau, euh, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des cas d'utilisation un peu plus avancés que ce qu'on pensait qu'on va devoir permettre, et donc il faut qu'on trouve une manière de les construire et de les modéliser. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits où en fait... C'est vraiment, ah, mais c'était facile, quoi. Project, d'autres machins, d'autres trucs, c'était tellement facile à écrire que je ne me suis pas posé la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je peux pas juste sauver une valeur dans une variable Et ce genre de choses. Et donc on se rend compte qu'il y a un bénéfice caché, on va dire, qui est que le configuration cache il force les bonnes pratiques, il permet cette séparation euh, entre configuration et exécution, il vous, il vous oblige à déclarer les inputs euh, de façon euh, la plus correcte possible, et il casse en fait toutes ces interdépendances entre instances de tâches et donc permettant justement ce parallélisme, euh, enfin ce bon dans le parallélisme. Et donc voilà, les plugins Core JVM sont compatibles, mais pas tous les plugins Core Gradle le sont. Kotlin et Android sont compatibles parce qu'ils sont vraiment intéressés, parce que qu'ils euh, ont souvent des très gros projets et donc ça impacte fortement euh, la performance de leurs utilisateurs. Et on essaye, voilà, on a une issue, l'issue 13490 ou 490, euh, qui liste un peu tous les plugins de la communauté qu'on arrive à rendre compatibles et à partir de quelle version ils le sont. En termes de feuille de route, on voudrait le rendre stable dans Gradle 8, mais ce sera un opt-in toujours, probablement activé par défaut en Gradle 9 avec un opt-out, et sans doute qu'une version ultérieure de Gradle, il n'y aura plus d'options en fait. Vous serez obligé d'être compatible, sinon votre build euh, ne tournera pas. Donc comme on disait, grâce à ça, euh, ben, vous avez vraiment euh, une exécution au second bill qui est euh, extrêmement performante. Euh, ça vaut vraiment le coup et vous pouvez commencer à démarrer l'adoption, parce que même si un plugin ne le supporte pas, euh, ben, euh, vous pouvez déjà faire potentiellement certaines tâches euh, qui sont fonctionnelles. Au niveau roadmap, alors la bonne nouvelle c'est qu'on est passé à... Et à nouveau, je ne devais pas le faire là... Euh, on est passé à un projet euh, GitHub qui est public, donc que vous pouvez consulter et qui vous donne un peu une idée de qu'est-ce qui arrive. Donc on vous, on vous illustre déjà des euh, quarter, des euh, trimestres passés, donc ce qui a été réalisé. Mais on a aussi, voilà, là on travaille sur la 7.5, on voudrait terminer euh, avant la fin juin. On a euh, pour le troisième euh, trimestre, on voudrait réaliser 7.6 et une 8.0. Euh, et puis on a des plans un peu plus loin, et donc ça c'est quelque chose qu'on va continuer à mettre à jour et qui vous permet d'avoir un peu une idée de ce, que, de ce que Gradle a en stock pour vous. C'est tout pour aujourd'hui, si ça vous avait intéressé, on recrute. Les questions, je suis hors temps, donc ce sera à la porte, mais avec plaisir, merci pour ceux qui sont restés.